C'est un, un grand plaisir pour moi de vous, de vous retrouver aujourd'hui pour débuter cette nouvelle série de conférences intitulée Inotera au futur. Alors Je suis d'autant plus heureux que pour la première fois, euh, l'ensemble des collaborateurs euh, en France du groupe pourront nous suivre en direct et, euh, pour assister à ces conférences. Et la communauté des managers euh, dont vous faites partie euh, ici euh, nous écoute, elle, en duplex. Alors, le futur dans l'entreprise. Le futur dans l'entreprise, vous le savez, bah, c'est notre quotidien, puisque le futur, bah, il commence tout à l'heure. Euh, il se poursuit demain, le mois prochain, l'année prochaine, les prochaines années. Et puis, je dirais, pour Idoterra, on l'espère, le siècle prochain. Donc, il s'agit en fait de l'appréhender le, le mieux possible dans toutes ces diverses échéances, avec ces différents tempos, ces différents sabliers qui coulent chacun à leur rythme. Et il s'agit aussi de ne pas se focaliser sur l'immédiat au détriment du lointain, mais non plus de ne pas rêver de lendemain qui chante au détriment de l'immédiat. Alors ces conférences, donc, dont celle d'aujourd'hui bien sûr, vous le savez, sont des moments privilégiés pour nous tous. Et cette année, elles serviront à nous sensibiliser au temps qui passe avec les changements et les mutations inévitables qu'il entraîne. Alors aujourd'hui, pour ce faire, nous accueillons avec grand plaisir nos premiers intervenants, Dorothée Colère, ou Colère, je ne sais pas quoi. Colère et Jean-Daniel Weiss, associé du cabinet Colère Consulting and Coaching pour une conférence sur le thème Industrie 4.0, révolution technologique ou révolution culturelle. Révolution dans tous les cas, vous le voyez. Mais est-ce une simple affaire d'outils techniques ou est-ce une transformation profonde des manières de travailler et des compétences nécessaires. Alors, depuis plus de dix ans, Dorothée Colère et Jean-Daniel Weiss accompagnent les entreprises françaises et allemandes dans l'évolution de leur business model et leur transformation numérique pour aider à la mise en œuvre du 4.0. Alors, l'industrie 4.0, vous le savez, c'est une notion qui, en fait, est associée à de nombreux imaginaires et fantasmes autour des robots, par exemple. Cette révolution pose non seulement, en fait, les problèmes de nouveaux modes de production, mais également de l'apprentissage de nouvelles technologies, des sujets cruciaux aussi sur l'organisation du travail et de, et de l'avenir lui-même du travail. Alors là, comme ailleurs, il me paraît essentiel que dans cette réflexion, que bien sûr Inotera va aborder, il me paraît essentiel que l'humain reste au cœur de nos préoccupations et que les collaborateurs soient étroitement associés à cette réflexion sur la mise en œuvre du 4.0. Alors à travers ce voyage dans l'industrie du 4.0, vous explorerez de nombreux domaines de numérique. Les ressources humaines, donc l'innovation, bien sûr, et un certain nombre d'autres. Donc, Dorothée et Jean Daniel, si je puis me permettre, Dorothée et Jean Daniel ont beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui sur les différentes facettes de cette industrie. Donc, vous les écouterez. J'en suis convaincu avec grand intérêt et même passion. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin de leur intervention. Merci à tous et très bonne conférence. Voilà. Donc, je cède bien volontiers la place à Dorothée Collère et Jean-Daniel Weiss. Je ne sais pas si je vous donne. Vous avez votre micro. Merci monsieur. Merci, monsieur Gobet. Nous sommes très, très heureux, très honorés d'être parmi vous aujourd'hui pour faire ce voyage dans l'industrie 4.0. Alors on sait que c'est un voyage que vous avez déjà bien, bien amorcé. Et j'espère qu'il fera écho à des questions que vous avez pu vous poser et qui va pouvoir vous emmener peut-être un peu plus loin dans votre réflexion. Jean-Daniel Weiss et moi-même, on a, on a créé le cabinet Colère CC il y, a, il y a une dizaine d'années maintenant, avec une conviction qui était chevillée au corps et que M. Gopé a, a cité aussi, c'est celle de travailler avec le terrain. Il n'y a pas de transformation possible sans associer le terrain. Et c'est dans cet esprit-là aussi qu'on va vous parler du 4.0. Je vais laisser le, le menu s'afficher pour... Euh, qu'on partage hein, la structure de, de l'intervention Alors, pendant que la, la, la technique euh, euh, nous rejoint, euh, quelques mots hein, sur comment on s'est intéressé à l'industrie 4.0. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez le 4.0 dans Internet, c'est un sujet qui est foisonnant. On ne sait plus où donner de la tête. Et euh, pour ce qui nous concerne, c'est vers 2011-2012, avec Jean-Daniel, où on a commencé à ent entendre ce terme d'industrie 4.0. On avait l'intuition que c'était quelque chose euh, qui n'était pas anodin. Mais beaucoup disaient encore, c'est un concept marketing. Euh, voilà, les Allemands sont en train de lancer ce concept pour, pour relancer leur industrie. Mais on a voulu voir d'aller de plus près. Donc en, en 2012-13, on entreprend un voyage en Allemagne où on va aller interviewer une soixantaine de chefs d'entreprise, des, euh, des syndicalistes, des chercheurs, pour qu'ils nous racontent comment ils comprennent l'industrie 4.0. Et c'est à partir de ces différents témoignages qu'on a réalisé un livre qui se veut pédagogique, qui se veut une aide très concrète avec des exemples pour expliquer aux chefs d'entreprise et aux équipes comment les Allemands, en l'occurrence, puisqu'ils sont quand même en avance de phase sur le sujet, qu -ce, quels sont les exemples concrets qui peuvent servir de référence sur le sujet. Et notre grande surprise... Parce qu'on est parti en Allemagne en se disant on va voir des merveilles technologiques, on va voir des, des robots, de la robotique avancée, des choses vraiment. Et finalement, ce qui nous a le plus surpris dans ce parcours, je dirais, qui nous a amené tout au long de des grandes régions industrielles de l'Allemagne, hein, depuis la Bavière jusqu'à Hanovre, en passant par le bas de Württemberg, euh, la Rhénanie, euh, ce qui nous a frappé, c'est que finalement, c'était pas tant une affaire de technologie, parce que les technologies, elles sont là, elles sont, on peut les acheter, on peut les mettre en œuvre c'était une affaire d'interaction humaine. Et ce qui nous a vraiment frappés dans ce cas allemand, et c'est pour ça que le titre « Révolution technologique ou révolution culturelle », les Allemands, en fait, ce qu'ils ce qu faisaient, c'est qu'ils se mettaient ensemble pour expérimenter, pour travailler collectivement. Et quelque part, ça nous a amené à, je dirais, à identifier une forme de paradoxe qui est qu'on pense que le numérique en fait, disjoint, supprime des interactions humaines, hein, puisqu'on va automatiser des relations, et finalement, on s'est aperçu Est que, que le numérique supposait aussi de densifier le tissu d'interaction entre l'entreprise et ses partenaires au sein de l'entreprise, entre les différentes fonctions d'entreprise. Et que l'industrie 4.0, effectivement, comme disait M. Gobet, c'est remettre l'humain au centre, mais pas simplement au centre de l'usine, c'est remettre l'humain au centre dans la dimension d'interaction dans toute l'entreprise. Et notre présentation aujourd'hui va, euh, je dirais, vous, vous amener à, à, à voir un certain nombre d'exemples qui appuient ce discours. Voilà. Alors, la technique nous, nous indique qu'il y a un sujet, un petit sujet technique d'envoi des slides. Donc, on va, euh, on va démarrer la présentation sans les slides. Euh, voilà. Et puis, je suis sûr que ça, elles vont arriver sans problème. Donc. Euh, euh, la particularité de notre approche, c'est de dire que l'industrie 4.0, on regarde certes la dimension technique, on regarde surtout le schéma industriel, comment celui-ci évolue avec l'industrie 4.0. Et la particularité de notre regard, c'est de dire, attention à pas seulement se focaliser sur le schéma industriel entre les quatre murs de l'usine, il est important de regarder aussi l'évolution du business model, du modèle d'affaires, à travers aussi un questionnement des clients, de regarder les questions d'organisation industrielle et de regarder cette dimension culturelle. Alors, Jean-Daniel, je te propose de nous raconter comment tout ça a commencé en Allemagne. Qu'est-ce qui fait que les Allemands se sont intéressés au 4.0 tout d'un coup autour des années 2010-2011 Oui, si on se, on se replace au début de ce siècle, c'est un moment où l'Allemagne s'interroge sur son modèle industriel les Allemands se sont fait peur en se disant « Notre modèle industriel, il est menacé, pas simplement parce que, notamment dans l'industrie des biens d'équipement, on voit émerger de nouveaux concurrents, notamment des concurrents asiatiques, mais aussi parce que l'Allemagne prend tout d'un coup conscience que son tissu économique est en train de se, je dirais, de se défaire doucement un peu dans un débat un peu similaire à celui qu'on a en France sur la désindustrialisation. » Et en 2005, Hans Werner Zinn, qui est le directeur de l'Institut d'économie de Munich, va publier un livre qui s'appelle « L'économie de bazar ». Et il nous dit, attention, suite à l'unification, l'industrie allemande a considérablement développé ses capacités de production, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, où il y avait déjà une base industrielle, une culture industrielle. Et du coup, les exportations qui partent d'Allemagne dans le monde entier incorporent de moins en moins de valeur qui est produite sur le sol national. Et donc l'Allemagne, économie de bazar pour frapper les esprits. C'est-à-dire, finalement, ça va devenir à terme une immense place d'échange et de réexportation de biens qui ne sont pas produits chez nous. Deuxième sujet, vous connaissez tous, j'imagine, la marque Laïka. Vous savez peut-être que Laïka a failli mourir dans les années 2000. Pourquoi Parce que Laïka a totalement raté le passage au numérique. Laïka, fort de son pouvoir de marque, fort... Du fait que les plus grands photographes utilisent des appareils Leica, de sa puissance aussi technique avec des optiques et un système de visée unique au monde, a ignoré l'apparition du numérique. Alors effectivement au départ les appareils numériques étaient d'assez mauvaise qualité et donc on pouvait se dire euh, les vrais photographes continueront à l'argentique. Leica a complètement focalisé sur la technologie, a complètement loupé la dimension d'usage du numérique. A savoir que le photographe, non seulement il pouvait, la photographe pouvait prendre une photo à un coût quasiment zéro, ne plus s'embêter à gérer une pellicule et l'attente des photos ou à développer soi-même, mais surtout il pouvait retravailler le fichier numérique derrière à foison. Et si Laïka n'avait pas été sauvé par des investisseurs, l'entreprise aurait très probablement disparu. Troisième, euh, comment dire, troisième angoisse à l'époque en Allemagne, peur. Si vous vous promenez à l'époque dans les conférences industrie 4.0, vous voyez que la menace, c'est Google. Pourquoi Google Pas simplement parce que Google, à l'époque, a des ambitions dans la robotique, mais parce que Google est le dernier maillon entre le dernier industriel et son client. Et donc, les allemands se disent, attention, si d'aventure, on laisse faire ça, ils vont pouvoir mettre, euh, je dirais sous pression, toute la chaîne de création de valeur. Et donc, on voit des industriels qui sont assez en amont, y compris des fabricants d'équipements, qui disent, il faut qu'on s'unisse pour éviter qu'il se passe dans l'industrie la même chose que ce qui s'est passé dans la presse ou dans d'autres secteurs. Et ça, on le voit notamment dans le domaine de l'automobile. Vous connaissez tous. Alors, non, voilà, alors je vais passer. Vous connaissez tous ce modèle de voiture assez iconique. Alors, attends, hop. Est-ce qu'on peut mettre en, en. Voilà, vous connaissez tous ce modèle qui est caché derrière l'article du Monde qui est la Porsche 911, quand une nouvelle voiture est lancée, elle va, elle va être envoyée dans différentes zones dans le monde pour la tester, des zones extrêmement froides, extrêmement arides, et on va récupérer un ensemble de données sur le fonctionnement du véhicule hein, qui vont servir à Porsche à faire évoluer un actif stratégique essentiel de l'entreprise qui est son moteur 6 cylindres. Hein. Bon, imaginez demain que vous mettiez Google Android comme système de navigation dans la Porsche 911. Que se passe-t-il Google, comme aujourd'hui le fait Tesla avec ses véhicules, est en mesure de capter en temps réel les données de fonctionnement des milliers, des dizaines de milliers de Porsche équipées de ce système-là qui roulent dans le monde entier. Et donc, potentiellement, de venir capturer cet actif stratégique au nez à la barbe de Porsche. C'est pour ça qu'en 2015, c'est quand même... Imaginez, les trois plus grands constructeurs allemands qui sont pourtant concurrents sur quasiment toutes les gammes de produits se sont unis pour racheter une application de cartographie qui s'appelle Here. Et qu'ils ont mis, développé et déployé dans leurs automobiles. Et donc aujourd'hui, aujourd vous avez sur ces modèles-là, si vous avez une voiture d'une de, de, de ces marques, très probablement un, un système de cartographie qui est hérité de cette application. Vous vous rendez compte, les trois plus grands concurrents qui se mettent ensemble, hein, qui s'allient pour, je dirais, cette opération de pré-concurrence. Et à travers ce que vient de vous dire Jean-Daniel, retenez, il y, y a eu la peur. Et ce qui est intéressant, c'est que la peur, elle est souvent... Euh, une, bonne, une bonne conseillère euh, quand on veut se lancer dans un processus de transformation. Et ça va être le cas en Allemagne. Donc la peur de Google, euh, avec des enjeux euh, industriels colossaux, hein, parce que l'Allemagne, c'était une colonne vertébrale constituée par l'industrie mécanique. Et il y a le numérique qui vient percuter cette colonne vertébrale. Donc les Allemands vont... vont Essayer de construire un alliage entre cette industrie mécanique et l'industrie de l'informatique. Et donc, ils prennent le sujet à bras le corps, et ce n'est pas seulement le ministère de l'économie et de la technologie qui prend le sujet à bras le corps il y a aussi, c'est très important, le ministère de la formation et de la recherche. Et ils travaillent, et notamment, ils veulent faire de l'industrie 4.0 un récit national. D'où cette représentation que vous voyez derrière moi, qui représente l'industrie 4.0 comme une quatrième révolution industrielle. Il y a eu la, la révolution de la machine à vapeur, la révolution électrique, la volu, révolution électronique, et puis cette révolution industrielle incarnée par les systèmes cyberphysiques. Jean-Daniel va vous en dire. Très rapidement, euh, quelques mots. Ce qu'on remarque, c'est que cette révolution industrielle, elle est différente des précédentes. Les précédentes, vous aviez une quête éperdue de gains en productivité. Vous aviez euh, une quête de, de rationalisation des flux de production, comment être le plus efficace possible, euh, chasser les, les, les pertes montée en qualité. Là, vous voyez cette quatrième révolution industrielle. On n'est plus dans la rationalisation des flux physiques, on est dans la production de nouveaux flux, de nouveaux flux d'informations entre les machines, entre les machines et les produits, entre les machines, les produits et les hommes. Donc on est dans une nouvelle révolution technologique qui va amener une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de consommer et donc aussi une nouvelle manière de travailler. Et, euh, et donc cette révolution qui se veut aussi être un récit national, c'est important parce que ce, ce schéma-là, vous allez le voir, vous allez chez le syndicat, il ils l'ont affiché dans leur bureau. Vous allez dans les instituts de recherche Fraunhofer, c'est dans leur bureau. Et c'est devenu... Tout le monde... Vous pouvez parler à quelqu'un dans la rue de l'industrie 4.0. On, on en a fait l'expérience. Voilà, c'est vraiment imprégné dans les, dans les têtes. Alors... Euh, c'est euh, ce, ce nouveau modèle industriel, il se distingue du Fordisme. Ça se veut vraiment être, une, par rapport à ce qu'a été la production de masse, et souvenez-vous euh, de la formule de, de Ford qui était, vous pouvez choisir n'importe quel modèle de la Ford T à partir du moment où elle est noire. Le 4.0, c'est mettre le client au centre des préoccupations et de dire, « Client, tu veux quoi Tu veux quelle couleur Quel design Je vais le faire. » Voilà. C'est la production de taille 1 en temps réel grâce au numérique, au même coût que la production de masse et avec la même efficience que la production de masse. Donc on renverse le modèle Fordiste on va vers la série unitaire. Et là, vous avez l'illustration des premiers démonstrateurs allemands avec des shampoings où, sur une ligne, on voyait des shampoings avec de différentes couleurs, de différentes composantes, destinés à différents pays et avec un étiquetage spécifique dans la langue du pays où le shampoing était adressé. Donc, vous voyez le changement, changement industriel, changement culturel. Et ça, c'est rendu possible par l'alliance, comme a dit Dorothée, à la fois de cette idée de customisation de masse, qui est là, je dirais, depuis les années 80, hein, dans, le, dans le monde industriel, et de la cybernétique. Les Allemands vont aller chercher ce concept ancien de cybernétique, hein, qui date de l'après-guerre, et ils vont nous dire, on va concevoir des systèmes de production cybernétique, ce qu'on appelle des systèmes de production cyberphysique. C'est-à-dire que l'usine, quelque part, va fonctionner de manière décentralisée, hein, on ne va plus avoir une commande verticale, et elle va s'auto-réguler en fonction de tous les éléments externes à l'usine et aussi de tous les événements internes. Par exemple, ce petit garçon là qu'on a pris en photo à la foire de Hanovre, c'était en 2017. Il regarde une machine qui fabrique des petites figurines en plastique. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, ça passionne les enfants. On en, voit, on en voit pas mal à la foire de Hanovre. Et puis, la machine, on suit en, en temps réel sa consommation euh, euh, à la fois de, de plastique, de granulés et puis aussi d'électricité. De, de, et justement, cette machine, elle est en lien direct avec l'évolution du prix de l'électricité à la PSIC, où il y a le marché spot de l'électricité. Donc la machine, grâce à un algorithme, va adapter, et c'est aujourd'hui, je pense, un sujet, adapter automatiquement sa consommation en fonction de l'évolution du prix de l'électricité. Alors évidemment, vous allez me dire, si les aciéristes, les fabricants d'aluminium, les gros consommateurs d'électricité se mettent à faire la même chose, on va avoir besoin de réguler un petit peu tout ça. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà un exemple d'un élément d'usine, potentiellement, qui va être accordé directement à, je dirais, à un fournisseur d'électricité, à une évolution d'un marché de l'énergie. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la manière dont on conçoit l'organisation d'usine aussi va changer. L'idée vraiment, chez les Allemands, c'est que cette, cette pyramide de l'automatisation qui est en fait que vous connaissez tous, que vous soyez dans les ateliers, dans les bureaux, bah dans les ateliers vous connaissez le système, je dirais, tout en bas, les capteurs actionneurs, ce qui fait fonctionner l'usine, vous avez les systèmes de contrôle, vous avez le système de, de gestion de la production, le manufacturing execution system, et puis au-dessus vous avez le ERP, et puis tout en haut vous avez les systèmes de business intelligence, que là le management va utiliser pour prendre des décisions. Tous ces systèmes-là fonctionnent, sont reliés et fonctionnent à des fréquences différentes. Eh bien, regardez, dans la vision cible du 4.0, on est sur des systèmes cyberphysiques de production qui sont totalement décentralisés. Un peu à l'image d'un vol de drones qui vont, être, qui, vont se, qui vont se coordonner les uns aux autres pour ne pas rentrer en, en, je dirais, en, aller dans des collisions. Eh bien, on a un système qui fonctionne de cette manière et le support, c'est le produit. On n'a plus un système je dirais, centralisé qui va descendre une planification de production, un ordonnancement journalier et qui va exécuter les ordres de production, les ordres de fabrication dans un ordre donné. On a le produit qui va être chargé de l'ensemble des informations nécessaires à sa production potentiellement avec une puce RFID ou un autre moyen de communication qui va être sur un chariot et qui va passer sur une ligne de production en disant aux machines, bah, « Tiens, toi, tu vas me procéder de telle manière. Toi, tu vas me percer tel trou. Toi, opération de taraudage. Hein, là, maintenant, on va me poncer. » C'est le produit qui porte l'information et en lien direct avec le client. Et donc, euh, à notre grande surprise, quand on a été en Allemagne, on n'a pas vu des choses extraordinaires vous voyez, c'était le code inscrit sur euh, la puce, le senseur que vient de montrer Jean-Daniel. Et du coup, on, peut, on pouvait faire toutes les photos qu'on voulait, puisque le secret résidait dans le code. Donc ce n'est pas une, une révolution industrielle spectaculaire, elle est même presque invisible, d'où la difficulté aussi de, de l'appréhender. Et euh, ça, ça a été notre premier étonnement. Et notre deuxième étonnement, c'est quand euh, un, des, un des acteurs majeurs au sein du ministère de l'Éducation et de la Recherche nous a dit « L'industrie 4.0, ce n'est pas de l'automatisation. Au contraire, l'industrie 4.0, c'est beaucoup moins d'automatisation et beaucoup plus d'intelligence ». Donc, c'est important de se dire l'industrie 4.0, ce n'est pas à concevoir comme une montée de version du Lean, c'est à concevoir comme une nouvelle manière de produire grâce à ces flux. Et du coup, là, vous avez un joli graphique de consultant. Hein. On passe d'un retour sur capitaux employés euh, au bout de 5 ans, qui est, qui est vraiment très important par rapport à ce qu'on avait précédemment. Et vous voyez que... Joue là, effectivement, bah, des, des gains en termes de coûts Alors, sur les coûts de complexité, puisqu'on va gérer de manière différente la variété des produits, fabrication, stockage, logistique, les coûts de non qualité, les coûts de maintenance. Mais surtout, vous voyez que le principal gain, il se fait par une augmentation du chiffre d'affaires grâce à un nouveau business model. Comme Dorothée vous le disait, le 4.0, c'est une réflexion sur les nouveaux business models, les nouveaux modèles d'affaires qu'on peut amener. Donc, la, question, pas de, la première question à se poser, pas, ce n'est pas « qu'est-ce que je dois faire pour faire passer mon usine 4.0 ?» au 4.0. La question, c'est euh, comment tous dans en l'entreprise, on peut réfléchir à de nouveaux business models, nouveaux modèles d'affaires, potentiellement sur des logiques de série unitaire, qui vont nous amener à augmenter considérablement notre chiffre d'affaires par de la différenciation. Donc, c'est une réflexion, j'irais, de marketing stratégique opérationnel qui va derrière se transposer dans l'utile. Et donc, ce qu'on vous propose... Euh, après ce, ce premier, euh, cette introduction sur comment les Allemands définissent le 4.0, donc produire des, des biens euh, personnalisés au même coût de la production de masse, c'est une grille qui va permettre d'ordonner différents exemples et de voir un peu plus clair dans ce 4.0. Donc une première partie euh, sur Industrie 4.0, tout connecté, tout visualisé, tout contrôlé, parce que c'est effectivement, comme on le voit, à une première série d'exemples, alors je vous propose, on a, on a un, un graphique qu'on qu va utiliser pour, pour mettre de l'ordre dans ces différents exemples, donc organisé selon la variété de produits et l'intimité client, et donc le premier modèle qui est l'hyperautomatisation. Donc là je reste dans un, quand même dans un paradigme de production de masse, dans un paradigme qui, qui vise la répétabilité des, des actions de production, et euh, guidé par le meilleur OTD, donc le meilleur délai de livraison possible, la meilleure qualité possible et le meilleur coût possible. Alors jean tu vas nous donner quelques exemples. Exemple, une usine de fabrication électronique. Là, vous avez euh, la vitrine 4.0 de Siemens à Amberg, en Bavière, où ils fabriquent les cartes qui vont sur les systèmes d'automatisation Siemens. Donc ils fabriquent les cartes et ils les mettent dans les boîtiers. C'est une usine phare qu'on a eu l'occasion de, de, de visiter et où vous voyez effectivement qu'on est dans un contrôle maximal. Hein, ils, ont, ils sont atteints aujourd'hui un niveau de qualité qui est de quelques défauts par million de pièces produites. Hein, donc ils sont capables de pister vraiment les moindres défauts de ces cartes. Et c'est une usine qui est, je dirais, dans ce paradigme d'hyper-automatisation. Hein. 75% d'automatisation, point de contrôle partout. Et pourtant, quand on l'a visitée, on était avec des, des, des grands professeurs allemands spécialistes de 4.0, qui en plus étaient industriels, parce que souvent, on a la double casquette. Ils nous disaient, mais ça, c'est pas du 4.0. Ce n'est pas vraiment du 4.0. Alors pourquoi parce que, comme je vous l'ai dit, si on veut vraiment être 4.0, on doit être dans une logique totalement décentralisée. Donc là, on, est, on reste sur des systèmes très verticaux d'information. Ils ont considérablement réduit euh, le délai de time to market en, en, vraiment, en liant le plus possible la production avec les opérations de conception en amont des cartes. Néanmoins, ça reste un système très pyramidal. Alors nous, on n'est pas aussi, je dirais, euh, aussi, aussi dur que ces professeurs. C'est pour nous du 4.0. C'est un modèle, je dirais, différent qu'on a appelé, comme vous l'a dit Dorothée, l'hyperautomatisation. Autre exemple de ce système hyper-automatisé, on va aussi sortir de l'usine. Vous avez ici l'exemple d'une usine Bosch, qui est au milieu, qui fabrique des injecteurs diesel. On va bientôt parler au passé. Et vous voyez qu'en amont, on a un fournisseur logistique qui va approvisionner l'ensemble des pièces nécessaires à la fabrication. Et que derrière, on a le client Volkswagen qui euh, fait l'assemblage des moteurs avec les, avec les injecteurs. La particularité de ce circuit logistique, c'est qu'il est entièrement maillé de RFID. Et donc, le client final, Volkswagen, c'est exactement ce qui se passe, où on en est en termes de production, où sont, où sont les injecteurs, où sont les pièces qui vont servir à fabriquer les injecteurs. Et grâce à ça, ils ont obtenu 10% de productivité, réduction de 10% des coûts de logistique interne et 30% de réduction de stock. Alors ça, ça montre effectivement l'intérêt de ce maillage sur la chaîne de création de valeur, ça pose la question, en Allemagne, néanmoins, de l'usine transparente. À savoir qu'à partir du moment où Volkswagen sait exactement ce qui se passe en amont de la chaîne, vous voyez disparaître un élément important de ces chaînes de création de valeur qui est la symétrie d'information. Quand vous produisez pour un client, le client ne sait pas forcément ce qui se passe chez vous. Vous détenez une information et vous gardez une marge de manœuvre. Vous avez un incident, vous allez essayer de respecter le délai, vous n'en êtes pas sûr, mais votre client ne sait pas tout de suite. Là, en fait, le client sait tout de suite ce qui se passe dans votre usine. Donc vous avez un incident de production chez Bosch, ou un camion qui est en retard pour livrer VarioPack, les gens de Bosch potentiellement peuvent débarquer, peuvent commencer à vous demander des comptes. Vous voyez tout de suite que cette asymétrie d'information se réduit et que donc cette transparence, elle a une contrepartie qui est la réduction de votre degré de liberté. Alors, l'usine transparente, euh, Jean-Daniel vous a expliqué hein, ce que ça change au niveau de la chaîne de valeur, au niveau du schéma industriel. Ça change également des choses au niveau de la relation au travail et de la relation au contrôle dans le travail. Cette illustration qu'on utilise ici, elle a été publiée il y a 15 jours dans l'hebdomadaire Die Zeit », qui est l'équivalent du « Monde ». Et on voit d'ailleurs que hier il y avait un article dans Le Monde où Inotera a été mise en valeur euh, aussi sur cette question de la diffusion du numérique sur le terrain, la relation au travail parce que quand on, on va dans l'atelier on voit que l'opérateur il doit maintenant jongler avec différents outils que sont euh, le l'ordinateur, la tablette, et possiblement d'autres ordinateurs. Donc il y a une agilité qu'on demande à l'opérateur sur le terrain et qui, peut, qui conduit aussi à multiplier les canaux d'information au niveau de l'opérateur, mais au niveau du collectif d'opérateurs. Ça vaut également pour les fonctions support qui, qui jonglent maintenant avec le poste de travail en entreprise et le poste de travail chez eux. Ça pose la question du contrôle aussi parce que euh, les Allemands se sont aperçus qu'avec ces différents capteurs, on contrôle davantage la productivité. Et donc ça va donner lieu à débat, débat entre la direction et les salariés, débat en, un, en sollicitant également euh, l'instance régulatrice des syndicats. Mais ça va aussi poser des questions. À Hanovre, on avait notamment euh, un, des, un des papes de l'industrie 4.0, Kagerman, qui était pour mettre des, des capteurs de manière à pouvoir mesurer le pouls, notamment chez les salariés un peu plus âgés, pour qu'ils ne prennent pas de risque de santé, et que si on euh, notait une, une faiblesse, alors on pouvait euh, mettre cette personne à un autre poste qui lui convienne beaucoup mieux. Donc c'était tout à fait audible. Maintenant, il y avait une, une sociologue, Sabine Pfeiffer, qui, elle, jugeait que c'était n'était pas... À, admissible parce que ça, ça représentait une intrusion dans la vie du salarié et qu'on ne, ne peut pas faire ce genre de choses. Donc vous voyez, le numérique, ça, ça va nous amener aussi à, à redéfinir des éléments du droit du travail. Quels sont les droits Quels sont les devoirs Ça va aussi nous amener à réfléchir sur les protocoles d'exécution des différents métiers. Ça va nous amener à discuter dans l'entreprise, entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire comment on exécute notre, notre métier aujourd'hui, puisque là où on faisait une action manuelle, aujourd'hui on va être sur un écran. Ça veut dire qu'il y a possiblement des, nouvelles, des nouveaux gestes qui apparaissent et puis il y en a qui disparaissent. Alors ça, c'est le premier modèle, celui qu'on a qualifié d'hyperautomatisation. Vous avez bien compris qu'en fait, le 4.0, ça se construit en marchant. Hein, c'est la première révolution industrielle qui se fait au même moment qu'on l'annonce et qu'il s'agit de trouver le bon chemin entre des risques et des opportunités. Le deuxième modèle, on l'appelle le modèle de customisation standardisée. Là, l'objectif, c'est on augmente l'intimité client, on augmente aussi le, les, la variété des produits. Quelques exemples pour vous illustrer cela. Voilà, une chaîne d'assemblage de valves hydrauliques chez Bosch. Alors, on n'est pas stipendiés hein, ni, ni par Bosch ni par Siemens. c'est juste que ce sont des exemples qui nous semblent pertinents. Vous avez ici une chaîne de montage avec neuf stations de travail connectées. Ce qui est très intéressant, c'est que Bosch avait un problème, ils ont près de 200 modèles différents à gérer. Ils avaient six lignes de montage avec des gros problèmes de stock et de qualité, de retard, et donc ils ont inventé ce système. Neuf lignes où le produit va être, où le corps de la valve hein, en métal va être mis sur un support, chargé des RFID, et le support, sachant quel produit est concerné, en passant sur les différents postes de travail, va euh, permettre à l'opérateur de disposer des informations de montage directement sur un écran, vont euh, s'allumer les différents endroits où il doit piocher les, pièces, les différentes pièces pour, pour réaliser le montage. Et puis ça va circuler comme ça jusqu'au bout avec un approvisionnement automatique. Ce qui est très intéressant, c'est que l'opérateur est lui-même identifié via un tag Bluetooth, et donc la station de travail est capable de le reconnaître et de s'adapter directement à sa morphologie et potentiellement aussi à son niveau d'expérience, avec peut-être des instructions qui seront plus légères euh, si on a quelqu'un qui travaille depuis plusieurs années ou si, plus, plus, plus détaillées si on a un apprenti. Songez juste que l'Allemagne a fait rentrer sur son territoire il y, a, il y a quelques années quelques millions de réfugiés qui ont vocation à s'intégrer, notamment via l'industrie, hein, puisque l'industrie est un puissant facteur d'intégration, et que donc. Le temps qu'ils apprennent l'allemand, qui n'est pas une langue facile, on peut en témoigner, euh, bah, le pouvoir déjà les mettre sur des chaînes de production avec des instructions en, en syrien ou dans d'autres langues, ça permet de mettre toutes ces personnes-là déjà au travail. Autre exemple de production modulaire, SEW Usocom à Brumat, c'est en Alsace. Euh, c'est une usine très intéressante parce qu'ils ont pensé à la fois à la série de taille 1, puisque vous voyez qu'ils ont une commande moyenne de 1,5 pièces. ils fabriquent des motos des moteurs électriques qui sont utilisés comme système d'entraînement pour différentes applications, pour des machines, pour de la logistique. Et donc, ils ont ce sujet qui gérait auparavant avec de la différenciation retardée. Et là, ils ont construit un modèle avec quatre mini-usines. Donc, leur usine a été coupée en quatre mini-usines, chacune avec un directeur de production et ses effectifs. Ils se prêtent du personnel et ça donne lieu à un flux monétaire dans l'autre sens. Et toute la logistique interne va être réalisée par des AGV sur lesquels vous avez cinq euh, produits à monter et donc l'AGV va arriver au poste de montage, il va pousser les cinq plateaux avec euh, les moteurs à assembler vers l'opérateur qui va faire son travail, quand il a terminé, c'est rechargé sur l'AGV, il passe à la mini-usine suivante pour les opérations euh, qui vont suivre. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une entreprise ACW euh, qui a eu une expérience d'entreprise libérée à un moment, qu'on est revenu parce qu'ils ont rencontré un certain nombre de difficultés, mais qu'on a gardé quand même cette notion d'autonomie et de, de, de, de réduction du nombre de niveaux hiérarchiques dans leur usine. Alors ça, ce modèle-là, vous avez vu, c'est de la customisation standardisée au sens où on va faire des millions de possibilités de produits, mais que tout ça, quand même, à la base, est prévu. C'est juste un assemblage de, de possibilités, de variétés. Hein on a déjà les gammes dans les systèmes. <rire> Et donc si on regarde l'organisation, on peut se dire qu'on n'est pas encore en train de révolutionner le schéma industriel. On reste dans un schéma assez classique, que vous connaissez probablement tous, euh, de, de chaîne de valeur de porteurs, avec à un bout les fournisseurs, le, au milieu je, la fabrication des produits... Hein, au niveau de l'atelier, les fonctions support au niveau des bureaux, et à l'autre extrémité de la chaîne, les clients. On est dans un schéma où je pousse les produits que je fabrique vers les clients, je suis dans un schéma qui est cloisonné, qui est organisé horizontalement, verticalement, euh, et je suis dans un schéma qui, est, euh, qui fonctionne très bien, mais dans un environnement stable. Que se passe-t-il dans, un, dans un, un environnement qui est un environnement d'incertitude radicale comme son lui qu'on connaît aujourd'hui Est-ce que je peux continuer à fonctionner comme ça avec un cloisonnement entre mes différentes fonctions, une organisation linéaire et pyramidale Peut-être pas. Peut-être qu'il faut revoir ce schéma d'organisation. Ça mérite d'être questionné en tous les cas. Et donc, pour... Euh, pour mener cette réflexion avec vous, on, on a souhaité partager cet exemple. Ça se passe dans le baden Württemberg. On est à Neckarsum, long du Neckar, et euh, chez, Audi, chez Audi, sur la fabrication de l'Audi A6, où les voitures, euh, les, les carrosseries sont peintes avec les portières. Et puis les portières sont envoyées à 10 km au nord, à Offenau, pour être garnies avec tout le matériel qui va bien en fonction des différentes options, le rétroviseur. Et la question que je vais vous poser, c'est à qui Audi a confié cette mission de garniture des portières, sachant qu'Audi a confié cette mission à un autre opérateur que lui, euh, qui a la capacité à garnir ses portières. Alors d'après vous, qui est-ce et comme je sais qu'on est connecté avec les quatre sites, hein, s'il y a des questions, enfin des questions, des réponses, des propositions qui arrivent des sites, on, on les prend bien sûr volontiers. 400, ben, alors ouais. formidable, c'est une première, c'est vrai, et on la salue. C'est quand même un moment assez extraordinaire. Donc euh, mmh. quels sont, voilà, euh, bonjour aux quatre sites et. Euh, quelles sont les idées, les idées d'acteurs, d'opérateurs qui vont faire remplir cette action de garniture des portières chez Audi Toutes les idées sont bonnes à prendre. Forestia, Forestia ouais. donc un équipementier automobile. Renault, ouais. Renault. Mercedes, Mercedes. Mercedes. Valéo, Hermès, Hermès. Ah. voiture chic, couture apparente. Geoffrand, Ah. ah. Des, des canapés. Des, des canapés. Un, ouais. un fabricant d'ameublement de canapés. Oui. Mmh. Très intéressant. Quoi d'autre? Oui. Oui. Les autres sites, qu'est-ce qu'ils nous dit? Ah, ouais. Oui, on a déjà eu. On a eu les prisons des femmes aussi, on a eu <rire> une école. Essayez de penser acteur industriel d'une autre branche. Je vous mets sur la, la piste là. Restez dans l'industrie, mais pensez autre branche que l'automobile. L'ameublement, ça a été cité. Fabricant de portes. Porte, ouais. Plastique, un plasturgiste. Ouais. On cite l'aéronautique. Mmh. L'aéronautique, l'entreprise Bose. Oui, ouais, ouais, ouais. Zodiac à l'époque. électroménager. Ouais. Bon, bah, écoutez, vous êtes créatif. Alors, vous allez peut-être être surpris parce que ce n'est pas un des acteurs que vous avez cités. C'est un acteur qui est DHL. Alors, pourquoi DHL alors, il y a le transport, et puis vous savez, la garniture de, de portières automobiles, c'est plein de petites pièces. Et qui d'autre qu'un logisticien a ce savoir-faire de collecter plein de petites pièces Et Audi s'est dit, finalement, le garnir des portières, c'est pas mon métier, c'est pas mon cœur de métier. Donc, je vais le confier à un autre acteur. DHL, dont c'est davantage le métier, il est dans la logistique, il sait faire mieux que moi. Et puis, ne nous voulons pas la face, il sait le faire mieux que moi et à un coût moins élevé, parce qu'il dépend de la convention tarifaire de la logistique, et la convention tarifaire de la logistique en Allemagne, eh c'est 20% de moins que euh, la convention tarifaire de l'automobile et de la métallurgie. Donc euh, voilà, ce qu'on voit à travers cet exemple c'est que l'industrie 4.0, parce que ces portières, bien sûr, elles sont équipées de puces RFID et donc elles reviennent exactement sur la même carrosserie où, où elles, avec laquelle elles ont été peintes, hein, c'est très important, mais ça va permettre des hybridations de filières, ça va permettre de sortir des, des murs de l'entreprise pour repenser le métier de l'entreprise, se concentrer sur, sur la, les forces de notre métier et possiblement y associer d'autres métiers. Ça veut dire que si je regarde euh, par comparaison le schéma, vous voyez, de la chaîne de valeur bien bordée que je vous, vous ai montré tout à l'heure, où on, où on protège son business. Là, on est dans une autre présentation qui n'est pas née de la tête de consultant, mais de M. Kagerman, ancien dirigeant des SAP et un, une figure leader du Industrie 4.0 en Allemagne, qui dit, regardons la chaîne de valeur comme quelque chose d'ouvert, d'éclaté, d'archipel, où on va avoir possiblement de la production qui est au sein de notre entreprise, mais possiblement de la production décentralisée avec d'autres partenaires. Et vous voyez, ce qui va être important, ce sont les petites flèches rouges. C'est la qualité relationnelle que je vais entretenir avec d'autres partenaires de manière à générer de nouveaux business. Alors, on rentre dans la nouvelle partie. Là, vous voyez qu'on monte crescendo. On a été dans l'hyper-automatisation, puis la customisation retardée. Là, on arrive à un mode de customisation plus poussée, la customisation qu'on a dite avancée parce qu'on est on, on pousse au maximum la variété de produits et on est dans une intimité client encore plus développée. Alors, est-ce que vous connaissez cet exemple de euh, la fabrique de chaussures de sport, la Speed Factory d'Adidas ici dans la salle Je vois des yeux me dire oui. Euh, dans les autres sites, est-ce que c'est que, que nous disent les autres sites est -ce est-ce que c'est connu? J'imagine qu'il y a des joggeurs, vous, vous avez, je vous vois des sportifs, j'en les devine au moins. Est-ce que c'est connu chez vous? Ceux qui sont connectés, qu'est-ce qu'ils ont Non, pas forcément. Alors, c'est un exemple, c'est le ministère de, de l'économie et de la technologie qui a poussé cet exemple de la Speed Factory d'Adidas euh, en Bavière. Et donc l'idée, c'était de se dire, on a une population de sportifs, de joggeurs dans les villes qui ont un four, souvent un fort pouvoir d'achat. Or, ces chaussures, souvent, elles se viennent du Vietnam, enfin d'Asie, avec un temps de transport quand même assez significatif. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réfléchir à des entités de production qui soient aux portes des agglomérations urbaines et on pourrait proposer un service de customisation en temps réel de la chaussure. Donc on fait Adidas avec différents acteurs, a réfléchi à tout un système qui tient dans un conteneur c'est aussi ça l'innovation on fait courir le sportif, on scanne son pied à partir de sa morphologie on va définir la chaussure et à partir de technologies 3D d'impression enfin 3D des technologies de soudage de collage, on va produire cette chaussure en temps réel réel et, et ça, c'est intéressant parce que ça, ça nous amène à repenser euh, la fabrication. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un côté la tête et les bras. On reconnecte les fonctions de conception, de design et de fabrication. On imagine des unités mobiles aux portes des villes. Donc c'est repenser la localisation de la fabrication et c'est penser la miniaturisation. On est dans un conteneur. Donc vous voyez cet exemple-là, il raconte beaucoup de choses sur l'industrie 4.0. On va aller un, dans un, un exemple qu'on a choisi pour vous, hein, on a, en préparant, menant les différents entretiens en amont. Vous avez ces chaussettes. Alors ces chaussettes, normalement, un fabricant de chaussettes, il se dit euh, « je vais chercher à produire le maximum de, euh, de volume d'une même chaussette ». Et bien là, on a l'exemple d'une entreprise américaine, Xobab, euh, et c'est un, un programmeur, un designer, deux frères, et ils se disent « je veux produire la plus grande diversité de chaussettes, avec le plus de couleurs possible, avec le plus de, de, de graphiques possible ». Voilà, Et ils, se, ils, se, voilà, ils vont complètement à contre-courant de ce qu'on pourrait vouloir si on est un industriel. Et donc, ces chaussettes, euh, ils vont travailler avec un fabricant de machines italiennes, et ils vont mettre au point un logiciel qui consiste à partir d'un dessin d'une chaussette réalisé sur Photoshop, à avoir un logiciel qui vous dit s'il si est réalisable sur la machine à tricoter ou pas. Et qui s'il ne l'est pas, qui va produire le, le dessin le plus près, le plus fidèle au dessin que vous avez pu faire. Et donc, il produit donc une, un, un programme de fabrication qui va pouvoir ensuite être inséré dans la machine à tricoter et vous produire... Cette chaussette. Et là où on doit. C'est très compliqué, hein, vous, vous savez mieux que nous, mais euh, de mélanger des couleurs. On, il, au lieu d'être limité par six couleurs, ils en produisent 13. Ils peuvent travailler à partir de 13 couleurs. Et, vous, et si vous allez sur leur site, vous pouvez, si vous êtes fanat de l'orange, eh vous avez toutes les glinisions de chaussettes, de contention, parce que c'est des chaussettes de compression. Hein, c'est ça aussi euh, l'intérêt de ce. Euh, de leur réflexion, des chaussettes de compression avec la couleur, le design, la fibre, coton ou laine, euh, la, la taille, et vous voyez que pour les tailles, ils, ils ont aussi euh, été assez dans le détail, avec aussi un code barre qui et le code-barre de, de la fabrication de la chaussette. La chaussette est, est pensée comme quelque chose d'assez unique, avec euh, aussi la possibilité d'en produire en, en série taille 1, suivant la morphologie de vos pieds et ce dont vous avez besoin. Donc là, vous avez euh, euh, un modèle de fabrication de chaussettes de compression rendu possible grâce à un logiciel, grâce au travail euh, d'un designer et d'un programmeur. Et du coup, on retrouve cette tendance ancienne d'évolution de l'industrie. C'est un, un, une représentation qui a été proposée par Yoram Corinne dans son ouvrage sur la, la révolution industrielle globale. Vous voyez qu'au XIXe siècle, on était sur une logique artisanale. On produisait peu de produits avec une très, très grande variété. On est allé progressivement avec la révolution Fordiste vers une augmentation considérable des volumes et une réduction importante de la variété. Et depuis les années 60... À la fois sous la pression de la mondialisation qui impose de s'adapter aux besoins locaux et donc d'augmenter la variété des produits, et aussi de la montée de l'individualisme qui fait que chacun veut un petit peu un produit individualisé, on retourne vers une forme, je dirais, de logique artisanale dans la production où on va produire des beaucoup plus petites séries par rapport à ce qui se faisait préalablement. Alors, petite série, customisation. Et vous avez en Suisse, notamment, euh, les horlogers qui se posent la question de comment utiliser cette industrie 4.0. Et notamment, vous savez, les horlogers, ils ont des très grosses machines euh, euh, fabriquant de montres, des très grosses machines pour usiner, machines qui sont très consommatrices euh, d'énergie. Et donc, avec l'école, la haute école Arc-Ingénierie à Neuchâtel, ils ont élaboré cette machine d'usinage 5 axes qui ressemble à s'y tromper avec une machine Nespresso qui occupe cinq fois moins de place et qui consomme dix fois moins d'énergie. Donc vous voyez, on, on, on tire le fil de cette miniaturisation non seulement de l'usine, mais de l'outil de fabrication. Et si j'arrive à miniaturiser mon outil de fabrication, ça veut dire que possiblement demain, je peux imaginer une autre organisation du travail. Pourquoi être contraint dans une usine Pourquoi ne pas imaginer des tiers-lieux qui nous ramènerait possiblement à un schéma de la proto-industrie où on avait le contre qui venait apporter la matière première et qui revenait chercher euh, le produit fini. Est-ce que demain, si on a des petites machines comme cela, on ne peut pas imaginer un système décentralisé avec ce type de machine Ça pose néanmoins la question, parce que de, du droit du travail, de la protection des salariés, on a fait un énorme progrès avec la rémunération au temps, Là, on était dans une rémunération à la pièce. Qu'est-ce que ça veut dire demain si je suis dans une forme hybride où je fais travailler à la fois des salariés et des indépendants avec des machines miniaturisées comme celle-ci dans des tiers-lieux En tous les cas, on peut y réfléchir. Ça veut dire un autre contrat social. C'est aussi ça l'industrie 4.0. Et du coup, appliquer à votre monde de la production pharmaceutique, on peut imaginer effectivement une miniaturisation avec une impression de comprimer en 3D. Il y a un certain nombre aujourd'hui d'acteurs qui ont développé des démonstrateurs dans cette direction-là. Et puis, si vous êtes lecteur du Monde, vous avez probablement vu cet article qui est paru le 16 février. Il y a trois ans, on avait dit ce serait génial d'inventer, avant même la crise Covid, des, des containers Health Factory, des usines à la fois de fabrication de dispositifs médicaux et de médicaments qu'on pourrait transporter un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, les CDMO bah, ils rêvent effectivement d'avoir des systèmes modulaires et des, et des petits équipements qui peuvent bouger facilement en fonction de la demande. Bah, BioNTech l'a fait pour la fabrication de vaccins avec 12 containers qui permettent de construire une usine de fabrication de vaccins ARN messagers. Et ça, cette usine, potentiellement, on peut imaginer demain qu'elle bah, qu est déplacée là où apparaît le virus pour produire le vaccin le plus rapidement possible et que même elle peut suivre progressivement la progression du virus dans le monde. Donc Vous voyez que cette idée... De, de, que c'est plus, je dirais, le client qui va vers l'usine, mais que c'est l'usine qui va vers le client, elle se développe. Des fabricants, par exemple, de briques, de machines qui fabriquent des briques en Allemagne, qui réfléchissent à des machines modulaires pour pouvoir les envoyer dans des zones de guerre ou des zones de catastrophes naturelles pour faciliter la reconstruction. Cette, cette, cette idée-là, aujourd'hui, elle, elle est vraiment présente et elle, elle est rendue possible par l'industrie 4.0. Alors... Un autre élément aussi important dans cette approche 4.0, c'est ce qu'on appelle les plateformes, les plateformes de services industriels. Là, on ne parle pas des plateformes d'e-commerce, on vous parle des services industriels que proposent aujourd'hui de nouveaux acteurs. Par exemple, Mobility Work, qui est une plateforme de maintenance. Mobility Work, c'est né dans une forge, dans l'Est de la France, cette forge, d'un jeune ingénieur informatique qui mettait en place le module de gestion de maintenance assisté par ordinateur de SAP, qui a trouvé ça... Contraire à sa façon de voir le monde, trop analytique, trop lourd, trop de détails, il est allé voir le patron de la forge, il euh, lui a dit « écoute, je vous propose autre chose, on va inventer le premier réseau social des machines. » Ça marche comment Vous avez une machine de génération X d'un fabricant Y, vous l'inscrivez sur ce réseau social, vous avez accès aux informations, et la possibilité d'échanger avec d'autres utilisateurs de la même machine, vous éditez un petit tag que vous mettez sur la machine et que votre opérateur de maintenance peut scanner et donc voir se dérouler l'ensemble du planning de maintenance de la machine. Il a accès lui-même à son planning de maintenance, donc tout est fait dans l'outil. Mais cette plateforme ne va pas forcément s'arrêter là. Si vous écoutez le fondateur de Mobility Work, demain, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire un peu de maintenance préventive, voire prédictive Et je dirais de vous proposer en amont à la fois la pièce de rechange dont vous allez avoir besoin, et également l'intervention du technicien de maintenance, freelance, inscrit sur sa plateforme. Et ça alors, ça, ça veut dire que demain, euh, peut-être que l'activité de maintenance elle-même, qui pourtant aujourd'hui est au plus près d'outils de production, sera potentiellement pour partie externalisée. Ça veut dire aussi qu'il disrupte, il disrupte de cette manière-là la relation forte qu'il peut y avoir entre l'équipe fabricant d'équipement et son client. Il vient, je dirais, euh, disrupter le marché des fabricants d'équipements qui aujourd'hui gagnent plus d'argent avec le service et des pièces qu'avec les machines, qui vendent quasiment à prix coûtant. Donc quand vous êtes fabricant d'équipement, ce type d'acteur... Il faut le surveiller de près. C'est ce qu'a compris un acteur comme Trumpf. Trumpf, ce sont des machines de découpe laser, de tôle. C'est un fabricant, c'est un champion allemand qui vend ses machines dans le monde entier. Et Trumpf s'est dit, attention, si ce genre d'acteur commence à venir sur ce marché des services industriels, informatiques, on va se faire complètement disrupter. Ils se sont donc mis avec un certain nombre d'acteurs. Vous avez Klockner, distribution de produits sidérurgiques, vous avez des acteurs du gaz, vous avez des acteurs industriels importants, hein, Zeiss, Vicam, Sick, Schmalz. Et ils ont créé une plateforme qui propose ni plus ni moins qu'un ERP. Et tous les niveaux qui viennent en dessous. Si vous regardez, c'est en allemand, mais on va depuis la gestion des commandes jusqu'au reporting, en passant par des étapes de production, calcul des besoins, planification, ordonnancement, et ainsi de suite. Donc un acteur comme Trumpf, dont le métier est de faire de la machine, aujourd'hui, à créer une espèce de, de store d'applications comme vous avez sur vos téléphones pour des applications de services industriels. Et ça, ça veut dire que demain, on a un monde de l'IT, qui est schématisé de manière assez, assez synthétique, qui va changer complètement. Aujourd'hui, vous avez des acteurs de conception. Hein, si vous allez dans une usine aéronautique, ils vont travailler sur Katia pour concevoir les pièces ou pour concevoir les avions. Et puis, vous avez des acteurs de la production... Qui vous proposent des ERP et puis des systèmes de pilotage de votre production. Et puis vous avez tout le monde de la relation client. Tous ces acteurs-là ont fait leur marché pour aller acheter des entreprises plus petites pour proposer des suites logicielles complètes. Et donc aujourd'hui, un Siemens ou un Bosch, ils vous proposent aussi des outils de conception. Un Dassault System, avec sa plateforme 3D Expérience, vous propose non seulement des outils de conception collaborative qui vous permettent de. D'imaginer une moissonneuse-batteuse en collaboration avec toutes les divisions d'entreprise de dans le monde et donc de l'adapter en même temps aux besoins locaux, mais qui fait aussi de la gestion de projet et ils ne s'interdisent pas demain de faire de l'ERP. Donc chaque acteur rentre en fait sur ce marché de la suite logicielle complète. Et au-dessus, vous avez le monde de l'infrastructure où là vous retrouvez des acteurs qui aujourd'hui sont majoritairement américains, hein, et qui sont là aujourd'hui avec un avantage compétitif majeur, qui est celui de ce qu'on appelle la scalabilité. Qu'est-ce que Microsoft Azure, qu'est-ce que Amazon Web Services font mieux que les autres Ils sont capables de vous faire évoluer votre application avec un nombre d'utilisateurs exponentiel. Et du coup, ça veut dire demain que pour vos systèmes d'information, il euh, y a le RP, c'est-à-dire le logiciel intégré, avec toutes les, tous les modules qui sont intégrés dans le même outil. Possiblement demain, on aura un schéma informatique beaucoup plus éclaté avec des applications différentes que vous changerez peut-être plus souvent et qui seront capables de dialoguer les unes avec les autres. Alors, évidemment, la logique, c'est euh, demain, quelle va être la place de l'ERP et quelle va être la place de ces applications qui vont arriver et amener une forme de souplesse dans les systèmes d'information d'entreprise. Alors, un schéma informatique éclaté à cela, vous ajoutez ce, que, ce dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure avec la conténérisation des modes de production, de fabrication, possiblement des tiers-lieux. Complétons le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et Vous voyez qu'on se dit que le client devient le boss véritablement de l'entreprise. Hein, C'est de lui, donc par tous les flux. Et ces flux-là, ils s'organisent dans une, dans une constellation où l'objectif n'est plus de protéger mon business, mais de capter toutes les nouvelles sources de business. Je suis dans, un, dans une philosophie, un mindset complètement différent. Et donc je vais regarder quelles sont les plateformes, possiblement, qui peuvent euh, faire mieux ce que je fais, plus rapidement et peut-être moins cher, les designers, le design devient une fonction maîtresse, puisque je cherche à rejoindre, à rejoindre le client dans ses désirs. Et puis, euh, j'ai une fonction de supply chain qui était aux intercises dans mon premier schéma, qui devient centrale, parce que c'est comment je gère la variété, comment j'achemine le plus rapidement possible mes produits euh, auprès de mes consommateurs. Donc, vous voyez une chaîne de valeur qui ne ressemble plus du tout à celle que je vous ai présentée dans un premier temps et qui montre que j'ai non seulement mon schéma industriel repensé, mais aussi mon organisation, l'organisation de mon modèle d'affaires. Et Un exemple intéressant, si vous voulez creuser ce sujet, c'est de regarder cette entreprise chinoise qui s'appelle Haier. Haier, 85 000 salariés, 38 milliards de chiffre d'affaires, c'est très gros. Ils ont commencé par faire des frigos bon marché. Et puis, ils ont racheté progressivement différentes unités de production d'électroménagers en Europe. Vous voyez l'ensemble des éléments qu'ils proposent aujourd'hui, avec derrière l'idée de connecter tout ça à un moment ou à un autre, et donc de proposer un système. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le modèle hier a développé une logique de micro-entreprise. De créer des entreprises de 15-20 personnes qui vont être en lien étroit avec le client. L'unité porte de frigidaire qui va s'investir complètement en lien étroit avec le client sur la porte de du frigidaire. Et donc vous voyez une entreprise qui correspond aujourd'hui à ce schéma que Dorothée vous a présenté, où le client est au cœur, et où l'entreprise gravite autour du client, et c'est plus le client qui gravite autour de l'entreprise. Ce modèle, il s'appelle le Rendanaï, et je vous invite à, à, à regarder, euh, le, à l'approfondir si vous êtes intéressé, il est vraiment fascinant. Voilà. Les modèles d'affaires, bien évidemment, ils évoluent dans cette industrie 4.0. On vous l'a dit, c'est même la première question à se poser. On ne va pas vous faire un exposé général sur le modèle d'affaires. On a choisi de vous présenter juste un petit exemple qui montre que c'est possible dans une petite entreprise et c'est possible aussi en faisant le lien avec un sujet essentiel qui s'appelle l'économie circulaire. On a un fabricant de plateaux thermoformés. C'est un plasturgiste. Aujourd'hui, ce n'est pas très bien vu d'être plasturgiste. Ce sont des plateaux qui servent au transport, à l'intralogistique. On va mettre dessus des pièces qui vont aller dans une autre usine. Donc, ce sont des plateaux qui doivent être bien conçus, optimiser le transport et en même temps permettre derrière un chargement-déchargement automatisé. On est là dans un schéma linéaire. On fait des plateaux, on en produit peut-être 300 000 pour la cosmétique, pour la pharmacie, pour l'automobile. Et puis derrière, une fois que le plateau a fait son, j sa vie, eh ben, on l'entasse au fin d'un atelier ou bien on le jette. Et ce dirigeant s'est dit... Eh ben, je vais peut-être en produire plus de 30 000 pour une campagne de production d'un produit. Mais mes plateaux ils vont être réutilisables. Donc ils vont faire le circuit, ils vont aller jusqu'au... Là, dans un cas cosmétique, hein. on va mettre les composants dessus. Les composants vont partir chez le fabricant cosmétique. Il est déchargé, le plateau est vide. Je le récupère, je le ramène. Il est encore capable de faire une rotation. Je le dépoussière, je le nettoie, je le remets en service. Il est fatigué en fin de vie. Je le recycle, je le broie. Il a des capacités de recyclage, il a acheté une entreprise d'extrusion. Je refais de la matière et je refabrique du plateau. Ça, C'est très intéressant, parce qu'il a une boucle d'économie circulaire qui lui permet aussi d'avoir accès à une matière première, plastique, qui est difficile à trouver, en tout cas dans les qualités dont il a besoin pour faire son travail. Alors, Réduction des coûts, réduction d'empreintes carbone, il y a un avantage client important, mais surtout, industrie 4.0. Mettez une puce RFID sur votre plateau thermoformé qui va faire des rotations, et sachez l'enlever avant de le recycler. Vous pouvez suivre tout le circuit de vos plateaux, savoir exactement où ils sont, et vous pouvez également proposer à votre client cette information qui va l'intéresser, de savoir où sont ces plateaux et où sont ces pièces. Donc vous voyez comment une entreprise, finalement, une PME, hein, ils sont moins de 100 personnes, a réussi à mettre en place un circuit à la fois industrie 4.0 et économie circulaire. C'est une conviction forte chez Dorothée et chez moi aujourd'hui, c'est que l'économie circulaire, elle a besoin du 4.0 pour fonctionner. Hein, ce sera probablement, si on veut vraiment faire de l'économie circulaire, ce sont des petites filières locales et il faut les maillets de 4.0 pour pouvoir piloter tout ça. Donc vous voyez ici un petit, un petit outil qui permet effectivement de voir euh, à la fois la dimension physique, digitale, le produit, le service et comment cette entreprise a positionné ses différentes euh, offres de valeur. Voilà. Et on voudrait terminer en vous parlant du passage de la pyramide au réseau, du temps imposé au temps choisi. Donc, vous voyez, dans ce, dans ce voyage de l'industrie 4.0, quels sont les, les schémas industriels qui évoluent, comment ils évoluent, ce maillage très important avec l'économie circulaire, comment on passe du physique, de l'objet physique à l'objet digital, et on peut l'imaginer pour vos produits, hein, aussi. Mais regardons sur le plan de l'organisation de l'entreprise. La constellation de la valeur que je vous ai présentée, on peut aussi la transposer au niveau de l'organisation du travail. On est habitué à penser l'organisation de l'entreprise à travers un schéma pyramidal, on les connaît tous, où on remplit un rôle, on est en 3, 4, 5 niveaux, ce qui qui amène parfois des processus de décision un peu plus longs, euh, qui posent des questions au niveau de la responsabilisation, des périmètres d'intervention. Aujourd'hui, les périmètres se sont élargis, donc on ne sait plus trop quoi, quel est, quel est notre métier. Donc ça pose quand même plein de questions et on, on voit qu'on est au, un peu au bout, arrivé au bout de ce, du fonctionnement de ce schéma. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir à l'organisation, également selon, en mettant cette organisation en réseau. Jean-Daniel, on vous a parlé des mini-usines chez SWZO.com, des mini-entreprises avec ailleurs. Est-ce qu'on ne repense pas l'organisation de l'entreprise en réseau où chacun, eh, RH, logistique, marketing, avec les équipes commerciales, avec la fabrication, pense à comment on peut satisfaire le mieux possible le client Ce client qu'on oublie souvent quand on, quand on se lance dans une approche industrie 4.0. Et ce qui va être important, ça va être la qualité relationnelle entre euh, ces différentes fonctions. Donc, euh, et comment, dans une entreprise, c'est euh, la dynamique interactionnelle qui va jouer comme atout, comme aussi euh, dimensionnement attractif, si je veux recruter, euh, comment je, je travaille ce relationnel entre les différentes fonctions et un exemple d'une démarche pour avancer dans cette logique d'invention de nouveaux modes d'interaction. Une application, un Doodle des usines, qui a été lancé en Allemagne, qui s'appelle KappaFlexi, l'idée c'est quoi C'est d'avoir un algorithme qui permet d'organiser des équipes de production. Vous recevez une commande le vendredi, il faut une équipe de production supplémentaire le samedi, en heure sup, vous allez rentrer la production à fabriquer et l'outil va directement constituer l'équipe en fonction de différents éléments, hein, le compte épargne-temps, dispo, et ainsi de suite, et va envoyer un message automatiquement euh, aux différentes personnes concernées qui vont répondre « oui, je peux, je peux venir, ou bien non, je ne pourrai pas ». Ça remplace la feuille qu'on met, euh, je dirais, dans un coin de l'usine avec des noms euh, qui va être biffée, on ne sait pas trop comment, pourquoi, et puis surtout, euh, sur laquelle vont pouvoir s'inscrire ou se désinscrire que ceux qui sont là, ce jour-là, si vous travaillez en 3-8. Là, vous touchez tout le monde. Alors, ça pose des tas de questions, y compris des de connexions et autres, hein, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le numérique, finalement, ça va dans les deux sens. Ligue Metal, qui participait à ce projet, et on a eu l'occasion de participer à plusieurs réunions de ce projet-là, euh, aurait pu être radicalement contre un outil pour faire de la flexibilité en entreprise numérique, euh, qui directement sur le téléphone des opérateurs. Non. Et pourtant, Ligue Metal a participé. Ils se sont rendus compte à un moment que, certes, l'entreprise peut demander à ses collaborateurs s'ils veulent venir travailler, mais le numérique, ça marche dans les deux sens. On peut tout à fait imaginer demain que les collaborateurs de l'entreprise signifie à l'entreprise les plages dans la semaine où ils souhaiteraient venir travailler. Et qu'on tienne compte de ces préférences-là pour leur redonner une forme d'autonomie de, de, de, aussi sur leur temps de travail. Hein, organiser des plages de télétravail, les plages de travail sur place, et tout ça, je dirais, de manière relativement automatique dans un dialogue. Donc vous voyez, c'est intéressant cette, cette approche win-win qui se fait euh, dans, une, dans une logique un peu expérimentale où on va avancer ensemble sans forcément bloquer au départ. Et elle est essentielle parce qu'on le sait que le temps de travail, ça va devenir un des éléments les plus attractifs quand on va choisir un poste. D'où l'importance de penser le numérique et comment on peut faire évoluer le temps de travail en entreprise. Alors, juste hein, la question qui se pose évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'emploi euh, entre les robots vont nous voler notre emploi, le débat est souvent, euh, je dirais, réduit à ces choses-là. Donc je, je vous renvoie bien évidemment à l'article du Monde euh, dit paru hier, où euh, il est question aussi d'Inotera. De, de, On a une étude assez sérieuse qui a été faite par le MIT sur c'est quoi l'impact du numérique sur l'emploi aux États-Unis, qui nous dit deux choses. D'abord, il y a 47% de l'emploi qui est possiblement fortement impacté par le numérique. Deuxième enseignement, on a la distinction par le type d'activité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que finalement, ce n'est pas forcément la production qui va être la plus impactée par le numérique. Alors, on pense tout de suite aux personnes qui sont sur les lignes, mais vous voyez que ce sont les, les fonctions administratives, que ce sont les fonctions de vente hein, et que ce sont euh, les fonctions de service. Donc, ça aussi, c'est important, le 4.0, ça touche toutes les fonctions d'entreprise. Qu'est-ce que devient le travail de contrôleur de gestion industrielle, par exemple, dans une usine 4.0 Il va se transformer et il ne faut pas penser que des opérateurs. Et donc, les Allemands, par rapport au, à ce sujet qui fait débat dans la société, dans quelle mesure je, mon job est menacé par le numérique C'est l'Institut du Travail qui a produit ce, cette plateforme où je peux rentrer mon métier ça s'appelle euh, job automate et je rentre mon métier et ça va m'indiquer dans quelle mesure mon métier suivant les tâches que je réalise est susceptible d'être automatisé c'est-à-dire quelles sont les tâches qui risquent d'être automatisables là par exemple euh, on a rentré le métier de, de commercial euh, dans la pharmaceutique donc tout ce qui est en lien avec la supervision euh, du stockage des stockages ça ça va être automatisé. En revanche, bien sûr, la présentation des produits, ça, ce n'est pas automatisable, ni la relation avec le client. Euh, la vente, en revanche, elle, peut être automatisable. Donc vous voyez, ils ont cherché à travers, c'est critiquable, mais c'est un premier pas pour donner des pistes de réflexion. Je peux voir également sur ce poste-là quels sont les postes ouverts sur le marché, quel est le taux de chômage et quelles sont les formations que je peux réaliser pour développer mon spectre de compétences et euh, on trouve que c'est intéressant parce que ça permet de faire de la pédagogie et que ça, ça permet des discussions entre les entreprises. Alors bien sûr, la critique qu'on peut faire, c'est qu'ils découpent hein, un peu comme en rondelles de salami un métier. Et on sait très bien que c'est aux interstices que se crée la valeur, que le tour de main, il ne s'explique pas. C'est un savoir-faire euh, spécifique. Donc. Mais c'est un premier pas. Vous avez peut-être vu ce film euh, « Soli » que je trouve remarquable sur le sujet de l'intelligence artificielle euh, en, en toile de fond. Hein, Qu'est-ce qui fait que, pour la première fois dans l'histoire de l'aviation, un, un pilote expérimentaire a réussi à poser un Airbus A320 sur un fleuve bah, C'est qu'il n'a pas fait confiance à l'algorithme, qu'il a pris une décision différente, à savoir de ne pas rejoindre l'aéroport de La Guardia, mais de se poser sur le fleuve. Euh, qu'il a chanté complètement les procédures Airbus, hein, il est passé euh, du point 1 directement au point 15, et qu'il a fait confiance... Euh, à son instinct de pilote, à son expérience de pilote, en confiant à son copilote aussi de manière très importante un ensemble de tâches qui lui ont permis de réfléchir à la manière de gérer le problème. Donc, effectivement, sur l'intelligence artificielle, qu'on n'aborde pas de manière détaillée aujourd'hui, c'est de se dire que ces systèmes-là, cette dimension résolution de problèmes, elle reste profondément liée à la capacité de l'humain à faire les choses. Et on est, je dirais, enfin, une conviction forte, nous, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas forcément un danger pour le travail, travail aujourd'hui dans, dans nos unités de production. Pour terminer, révolution culturelle ou révolution technologique Vous avez vu que pour nous, c'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle parce qu'on change de monde. Et quand on était en Allemagne, un certain nombre de dirigeants nous ont dit, mais depuis que je suis passé au 4.0, j'ai changé, je vois le monde différemment. Vous passez d'un monde, je dirais, analytique où vous découpez les choses cartésiennes pour comprendre, où vous pouvez faire de la probabilité des scénarios à un monde d'incertitude radicale, qui a été encore renforcé par la pyramide Covid. Et oui, il faut penser de manière systémique. Si vous pensez système cyberphysique de production, si vous pensez client, si vous pensez ensemble d'unités de production à orchestrer, vous pensez de manière beaucoup plus systémique. Vous changez votre logique pour sortir d'une approche purement retour sur investissement à une approche de test and learn. Quand vous faites du test on learn, en fait, si vous commencez à vous poser la question du retour sur investissement, ça va être difficile de lancer des poux d'époque. Donc vous allez peut-être mettre 30 000 euros sur la table et puis ça ne donnera pas forcément un résultat qui va être généralisable dans toutes vos usines. Mais l'effet d'apprentissage qui aura été fait au niveau des équipes, il sera essentiel. La speed factory, elle est fermée. Ils en ont deux, une à Ansbar, une en Chine, ils les ont fermées. Ça coûte trop cher, il n'y a pas la clientèle. Mais imaginez ce que les équipes d'Adidas ont appris avec.. Ce, ce démonstrateur, avec ce, ce, ce projet. On est dans une logique où on sort de cette approche de budget, et de plan stratégique, c'est un ancien contrôleur de gestion qui vous parle, hein, donc, euh, pour aller dans une approche beaucoup plus constructiviste. On avance en marchant, on construit les choses au fur et à mesure, sans forcément se donner un point d'arrivée stratégique très très clair, on sait à peu près où on va. Et on est dans une approche stratégique qui va être beaucoup plus... Euh, je dirais, d'inspiration chinoise, hein, si on parle avec François Julien, un grand philosophe et cinéologue français, que de, dans une logique stratégique assez classique, qui est la nôtre, qui est celle qu'on a héritée des Grecs. On est moins dans la réduction des coûts que dans l'augmentation du chiffre d'affaires. Et puis, on n'est plus dans une stratégie dans une seule entreprise. On s'ouvre, on va chercher des co leadership parce qu'on n'a pas forcément la ressource et le temps pour avancer suffisamment vite. J'ai un client qui fait des luminaires, qui fait actuellement développe un luminaire connecté, ils ont réussi la transformation de la LED en internalisant les compétences. Et là, aujourd'hui, ils se disent on n'aurait jamais dû chercher à internaliser ça. On aurait dû trouver un partenaire. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à résoudre les sujets. On apprend certes, mais on n'apprend pas assez vite. Et donc, il aurait fallu aller chercher un partenaire. Voilà. Donc, de notre point de vue, c'est une révolution culturelle. C'est aussi, aussi pour ça, j'imagine, que vous êtes là tous aujourd'hui. Et on espère euh, sincèrement que ça aura permis de de vous aligner sur une compréhension commune de l'industrie 4.0 et surtout que ça vous aura donné envie de construire le futur ensemble. Merci. Merci. Alors, on peut prendre peut-être quelques questions. Alors, des questions ouais. ici et puis ouais. sur les quatre sites qui sont connectés. Hein, très important. Euh, je ne sais pas quel est le retour euh, oui. Ouais. D'accord. Thierry Lavigne, directeur industriel. Donc merci beaucoup pour cette conférence extrêmement intéressante. Alors vous avez beaucoup mis en avant l'industrie 4.0 sur son axe hyper personnalisation Je pense que c'est ce que je, je retiens en priorité. Mais vous avez peu mis en avant tout ce qui tourne autour du, du traitement de la data, le big data, oui. l'intelligence artificielle. Vous en avez un petit peu parlé à la fin, mais vous l'avez oui. volontairement mis de, de côté. Alors qu'il me semblait que c'était un axe sur lequel il fallait aussi euh, fortement s'investir sur le traitement de, de toutes les données, oui. l'exploitation pour en tirer des, des, des, des signaux faibles et réussir oui. à, à piloter peut-être au mieux l'organisation oui. à la fois de, des activités industrielles, commerciales et toutes les activités oui. de L'entreprise. Pour quelle raison vous avez mis cet ce, ce, ce, ce, accent sur la, et, voilà, la série plutôt, oui, ouais. et plutôt laisser de côté l'intelligence artificielle, le deep learning, le big data, le data mining, etc. Bah C'est un, un choix qu'il y a des convictions sur sur l'industrie 4.0. Euh, je dirais. Nos clients aujourd'hui, euh, ils connaissent ces sujets d'intelligence artificielle, de data, de mise en réseau, des équipements, de récupération d'informations pour optimiser la production. Et, et notre choix délibéré, c'est, je dirais, d'amener à voir les choses un petit peu différemment. Euh, le risque, quand on est focalisé effectivement sur ces thématiques data dans une usine, c'est qu'on va rester cantonné au quatre murs de l'usine. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, même dans des projets industrie du futur de, de, de grands donneurs d'ordre, ils pensent aux bornes, aux bornes de leur usine. dirais l'enseignement qu'on a eu, et c'est pour ça qu'on a fait une présentation peut-être un petit peu impertinente par rapport au sujet tel qu'on peut le concevoir vu, vu d'un du, atelier ou d'une usine, c'est de volontairement mettre l'accent sur ces dimensions qui sont peut-être un peu oubliées, sachant que pour nous, faire de l'industrie 4.0 sans impliquer ses clients sans impliquer ses fournisseurs, sans impliquer des partenaires de développement, c'est effectivement, je dirais, prendre de sujet à un niveau qui est pas forcément le bon pour bien avancer. Et donc, finalement, il faut retenir que ce n'est pas tellement l'industrie 4.0, mais c'est l'entreprise 4.0. Exactement. Vous avez tout à fait, fait bien au-delà d'une de problématique d'organisation des ateliers et qui passe avant tout par l'identification du besoin et de ce que oui. peut apporter l'industrie. Et, et, et c'est tout à fait ça. C'est dézoomer parce que le risque, la data bien sûr, est essentielle et on le voit à travers le schéma qu'a montré Jean-Daniel de continuité numérique tout le long de la chaîne. Euh, mais si on zoome trop là-dessus, on va oublier différentes dimensions qui sont essentielles. Et on l'a vécu, nous, en, en, en temps réel, en Allemagne, à l'Académie des technologies, où tout d'un coup, on a vu un des experts qui a dit « Mais attendez, là, on est en train d'oublier une dimension essentielle, qui est l'évolution des modèles d'affaires. » Et c'est très intéressant parce qu'en Allemagne, on voit toute une réflexion de publications, de recherches sur l'évolution des modèles d'affaires dans les différents secteurs d'activité, quelque chose qu'on voit beaucoup moins en France parce qu'on est dans une culture où on a tendance à plus se focaliser sur les briques technologiques et moins sur cette question modèle d'affaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier cet effort, effectivement, de, de, de mise en relation des équipements, de capture de la donnée, mais je dirais que c'est par rapport au travail qu'on fait nous de sensibilisation, il nous semble plus important de mettre l'accent sur des dimensions qui sont justement un peu, un peu laissées de côté, et, et quelque part d'alerter. Les entreprises, on a des clients qui nous disent, ils nous font faire un tour d'atelier, nous disent dessinez-nous notre usine 4.0. Hein S'il te plaît, dessine-moi mon usine 4.0. Bon. Et systématiquement, on leur dit, mais attendez, pour quel client, pour fabriquer quel produit, pour quel client, à quelle échéance C'est quoi, quoi l'évolution de votre business Vous fabriquez des radiateurs électriques Effectivement, on peut faire du 4.0 qui va être je dirais, du Lean amélioré en, en introduisant de nouvelles technologies et en connectant des équipements. Mais si c'est pour continuer à produire un produit qui, potentiellement, dans les années qui viennent, va, va, plus, être, euh, va plus être ce que demande le client, si c'est pour faire un produit de masse alors que la demande va avoir de la personnalisation, et dans le cas du Radiateur électrique, au-delà des marchés de réhabilitation et de neuf logements sociaux, vous avez aussi un, un des segments intéressants de personnalisation. Là, se pose la question, effectivement, est-ce que c'est la bonne usine Ou bien, est-ce que vous ne construisez pas deux usines Vous voyez, donc, il ne pas, faut pas réfléchir à partir forcément de l'existant, mais de se dire aussi de quoi on a vraiment besoin. Et à partir de ça, on adapte le chemin industriel. C'est clair. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je me tourne vers les... Les autres sites Bonjour, euh, vous avez beaucoup parlé du client, mais en quand même, moi j'ai l'impression que ce 4.0, c'est l'explosion de la supply chain. Oui. Le client, vous parlez de personnalisation, mais avant, je voulais acheter une voiture, j'allais dans un garage. J'avais un commercial qui me parlait, aujourd'hui il faut en trouver un, et puis j'avais ma voiture en sortant. Maintenant on me dit, dans 18 mois, vous aurez votre voiture personnalisée ou pas. Euh, donc je, je trouve que c'est vraiment, c'est formidable, hein. mmh. c'est l'explosion plus de la supply chain au sens très très large ouais. que le client. Le client, il n'est plus du tout au centre des préoccupations. On, on, lui, on lui met plein de choses, mais il n'y a plus personne. Quoi. Vous est... voyez les pubs aujourd'hui, oui. on dit... Euh, oui, mais oui, vous avez raison. Chez euh, voilà. bah, ça, ça dépend. Pour la première fois aux États-Unis, le nombre de personnes euh, qui, qui obtiennent le permis de conduire a baissé. C'est un fait historique. On s'aperçoit que demain, les générations qui, qui nous suivent ne vont plus chercher à avoir une voiture, ne vont plus être dans la possession de la voiture ou dans la possession de la maison. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une voiture pour aller au sport d'hiver avec la capacité voulue une voiture pour déménager, une voiture pour aller à la maison de campagne. Et on rentre dans cette « passenger économie ». Et donc, on est en train de repenser à partir du besoin du client, puisqu'on se dit qu'il ne veut plus euh, investir une somme significative dans l'achat d'une voiture, mais puis, il veut pouvoir disposer de plusieurs modèles. Donc, on voit des, des constructeurs automobiles comme Stellantist, qui changent leur baseline, qui ne sont plus constructeurs automobiles, mais providers de services. Tout à fait. Et puis, euh, si vous regardez la manière dont les usines automobiles sont pensées pour le futur... L'usine pilote d'Audi à Ingolstadt, vous avez plus des voitures qui sont sur une chaîne, sur un tapis, et qui avancent avec des opérateurs, opératrices qui viennent faire le montage de différents éléments. La voiture, une fois que la caisse a été peinte, elle est sur un AGV, un chariot automatique guidé, et vous avez 200 îlots de montage dans l'usine, enfin dans la vision cible, et la voiture va se diriger en fonction du schéma de production, sur ces îlots de vers ces îlots de montage. Ça veut dire que vous, vous avez commandé une Audi A4 rouge sport, et la voiture elle a été peinte, elle est sur un AGV, elle est prête à partir vers l'îlot de montage du train arrière sport, et puis vous changez d'avis, et vous êtes client, et vous êtes au cœur du dispositif, et là, vous envoyez un message en disant, non, finalement, j'ai une voiture noire, euh, version confort. Eh bien, ça va switcher automatiquement avec un client qui, potentiellement, a fait le choix inverse en termes de couleur, et l'AGV... Au lieu bah, d'aller vers le niveau de montage du train arrière sport, va aller vers le niveau de montage du train arrière confort. Ça, ça veut dire que jusqu'à un stade assez avancé de la production, le client peut changer son choix grâce à un système industriel totalement décentralisé, puisque les AGV vont se reconfigurer, le programme de production va se reconfigurer en temps réel. Donc, le client, quelque part, alors vous allez me dire la valeur ajoutée, euh, la valeur client de pouvoir choisir, modifier, en règle générale, quand on a. Quand on a configuré la voiture, on ne va pas forcément beaucoup bouger. Mais vous voyez quand même cette idée que le client il est au cœur de l'usine. Le client il peut décider jusqu'à un moment Alors, avancé. Mais votre réflexion, pour moi, elle est très intéressante parce qu'on est aujourd'hui dans une société où on combine des tendances contraires. La possession, l'hyper-customisation et l'usage. Et donc, il va falloir en tant qu'entreprise, et je vous rejoins, pour être en capacité de gérer les deux tendances. Et ça va être ça aussi, le challenge, le défi qui est lancé aux entreprises. Comment je satisfais mes clients qui veulent acheter une voiture et comment je satisfais ceux qui vont être uniquement sur l'usage à vouloir changer de voiture régulièrement. Donc oui, c'est difficile. Et oui, je vous rejoins. La supply chain, qui était une fonction, euh, on pense, il y a encore dix ans, euh, qu'on vous regarde, souvenez-vous, là le schéma que je vous ai montré, on en parle à peine. Et aujourd'hui, c'est devenu une fonction maîtresse parce que l'industrie 4.0, c'est euh, aussi cette dimension de temps réel. Et puis on voit aussi que dans le contexte géopolitique aujourd'hui et avec la crise covid eh bien, les circuits courts deviennent un enjeu très fort. Et pour des entreprises comme, comme vous, euh, eh bien, oui, cette dimension sous elle la elle est maîtresse. D'autres questions. Je voulais revenir sur euh, la préservation des savoir-faire et, oui. et le logiciel que vous avez montré allemand, que je ne connaissais pas, mais euh, Stanford a à peu près le même, puisqu'ils ont commencé à travailler sur la réinvention du job. Oui. Par rapport à votre réflexion, je pense que c'est très important de découper un emploi par mmh. tâche, parce que c'est le seul moyen mmh. d'y faire pénétrer justement le 4.0, pour savoir qu'est-ce qu'on va réserver au 4.0 et qu'est-ce que l'homme, l'être humain, va pouvoir euh, conserver avec de la valeur ajoutée. Et j'en veux pour preuve, si je reviens à l'exemple que vous avez montré des horlogers de Neuchâtel. Oui. oui. Une des réflexions qui est née des horlogers de Neuchâtel, c'est M. Hayek, patron de Swatch, oui. qui a dit maintenant que j'ai toutes les pièces d'une montre, je vais vous couper les robinets. À vous, les horlogers. Donc, Tagueuillère, oui. etc., Richemont, etc. Et pourquoi je vais vous couper Il était un peu. À l'époque, on disait qu'il était un peu bargeot. Mmh. Mais je pense qu'il avait une vraie vision. vision. Et pourquoi il a fait ça Parce qu'il s'est rendu compte qu'en maîtrisant toutes les pièces d'une montre, il pouvait à lui seul arrêter l'horlogerie mondiale. Mmh. Et il a donné une sacrée leçon à toutes les entreprises qui avaient, euh, comment dirais-je, c'était pas encore tout à fait le 4.0, parce que le 4.0 c'est ce que vous avez montré, mais en amont de ça, les entreprises horlogères, elles se sont concentrées sur la robotisation du montage d'une montre, et mmh. plus du tout sur les savoir-faire de la pièce. Et Hayek, quand il a dit je vous coupe les vivres, si je venais à vous couper les vivres, vous ne pouvez plus monter. Le message qu'il a envoyé, c'est de dire continuez à former des gens sur les savoir-faire euh, euh, originaux, ancestraux de la montre, sinon vous êtes perdus. Et la petite machine que vous avez montrée... Derrière, il y a plein de gens qui continuent les compétences. Bien sûr. Donc je pense que le positionnement des compétences dans le 4.0, et je vous rejoins, hein, quand vous avez dit le contrôleur de gestion industrielle, enfin, il y en a un dans la salle, je crois, ou, Enfin, en tout cas, il y en a mmh. un qui nous écoute, c'est vrai que le métier va changer, oui. mais malgré tout, ils vont rester contrôleurs de gestion industrielle mmh. dans cette, ce nouvel ensemble. Et le fait de découper par tâche, je ne connais pas, hein, mais j ai, j ai, oui. je vais me précipiter à aller oui, voir, oui. mais le fait de découper par tâche permet justement de savoir qu'est-ce qui sera préservé pour l'être humain, et qu'est-ce qui va être confié à l'intelligence artificielle ou globalement au 4.0 ouais. je, je vous rejoins complètement parce que c'est quelque chose d'actionnable. Donc il faut effectivement l'utiliser. Nous, notre pré préconisation, c'est de créer des, des communautés euh, qu'on réfléchisse en, en groupe parce que ce qui est important, c'est la discussion qu'il va y avoir autour de cet impact du numérique sur le métier de chacun et de se dire bah, euh, Comment on le préserve Est-ce qu'il y a des, des tours de main dans certains métiers auxquels il faut être attentif Et ces tours de main, euh, peut-être que c'est à travers une vidéo qu'on peut le plus facilement l'illustrer, la garder. Donc euh, c'est aussi repérer quest ce qui est critique dans chacun des métiers. Et se dire, euh, en lien avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, pour le client, qu'est-ce qui est important Hein c'est aussi de faire ce lien entre compétences et clients et contexte et différenciation inotera. Et c'est ça l'objet du contrat social dont vous parliez oui. tout à l'heure. Le nouveau contrat social, c'est ça. Oui. C'est que je oui. m'engage mon entreprise à faire quoi par rapport à toi salarié dans oui. le 4.0 Exactement. Et c'est tout à fait d'accord. Et ça, d'autant plus, on le voit aussi dans le 4.0, la fabrication devient un argument visible, un argument d'attractivité. La Speed Factory, c'est très intéressant parce que Adidas a fait des films de promotion où il montre à la fois les athlètes qui courent, mais aussi la machine qui produit. Et ils font un parallèle entre l'athlète et la machine. Donc, ça remet aussi l'usine au cœur de la manière dont l'entreprise va se va se présenter. Et donc, effectivement, ces savoir-faire qui parfois d'ailleurs confinent à l'artisanat, plus qu'à l'industrie 4.0 entre guillemets, ils sont aussi mis en avant pour valoriser l'entreprise vis-à-vis en termes d'attractivité, mais aussi vis-à-vis -vis des clients. On a, euh, si je reprends une contradiction aussi qui est importante, on va vers euh, la fabrication, on redonne ces lettres de noblesse à la fabrication, notamment ce mouvement des makers, hein, où je fabrique, l'impression 3D le permet. Et puis, euh, une hyper-virtualisation, regardez ce qui est en train de se mettre en place, où, où certaines grandes marques ne vendent plus un objet physique, elles, elles vendent une image du produit. Mmh. Donc, et comment on va vivre dans cette... Euh, euh, ce mouvement, ces antagonismes, ça va être aussi ça le rôle de l'entreprise, de combiner les deux Dans l'industrie du médicament, ça s'appelle un placebo. <rire> J'ai une question qui nous vient d'un collaborateur à distance. Euh, quelles sont selon vous les différences entre la France et l'Allemagne, voilà. ouais. notamment en termes d'infrastructure et justement d'appropriation culturelle ouais. Merci <rire> Alors, c est, c est, on, est, on est déjà sur deux pays qui ont des structures économiques assez différentes. Et notamment, l'Allemagne a énormément d'industries de biens d'équipement, Et donc, ça explique, bien évidemment, la part qui prend le 4.0. Puisqu'un des leurs enjeux, c'était comment ces équipements deviennent connectés et comment tous ceux qui concourent à la fabrication de ces équipements se mettent d'accord pour que l'équipement puisse communiquer, notamment les composants d'équipements, mais aussi avec les autres équipements. Donc, la, la différence je dirais dans la, dans la manière de développer le 4.0, c'est que les Allemands l'ont vraiment pris comme un processus de conduite du changement. Dorothée, l'a a dit, ils se sont fait peur, ils ont fait un diagnostic, ils ont fait un, ce qu'on appelle un SWOT, hein, force, point d'attention, opportunité, risque, de l'industrie allemande euh, sur différentes, euh, différents secteurs, et ils se sont dit, voilà, là où on a des risques, et donc il faut qu'on bouge ensemble. Ils ont mis ensemble l'industrie, la recherche, le politique, pour réfléchir à ce programme Industrie 4.0, qui est devenu un projet, un programme, et ensuite ils l'ont déployé avec une logique de défense du leadership industriel allemand. En France, on n'a pas voulu reprendre le terme d'industrie 4.0 qui était trop connecté allemand, on a inventé l'industrie du futur avec une logique qui était plus de modernisation euh, des usines, c'est-à-dire euh, notamment toute la problématique, mettre en place des robots, ainsi de suite. Ça c'était je dirais dans les années 2010-2012. Aujourd'hui, bon, l'industrie future, né en deux, enfin ça a été lancé en 2015. Aujourd'hui, je dirais que euh, l'approche, elle est globalement euh, la même dans les deux pays, avec une même sensibilité au modèle d'affaires, à la dimension organisationnelle, à la dimension culturelle. Hein. Alors, elle bon, est quand même... Euh, je, je viens de compléter. Elle se distingue quand même, pour moi, euh, bon, comme tu l'as dit. Hein, il y a cette dimension d'en de, faire un projet de société. Il y a cette dimension de, de conduire une, un processus de transformation. Et puis moi, quand même, ce qui me frappe, c'est que les Allemands, quand ils lancent l'industrie 4.0, ils lancent aussi ce qu'ils ont appelé le Arbeit 4.0, le travail 4.0. C'est-à-dire qu'ils en font un sujet aussi de réflexion euh, sur le travail. Et on va voir euh, dans les années 2015, euh, des réflexions dans différentes villes où, on, où chaque habitant pourra faire part de ces questions qu'il a sur l'automatisation du travail. Ils vont collecter les questions, ils vont en faire un livre blanc, ils vont solliciter des experts... Et qui vont faire donner des pistes, hein, ils font attention à donner des pistes de réponse, et euh, de manière à faire avancer ce débat sur l'industrie 4.0. On a différents euh, instituts qui réfléchissent par filière comment se, se pense le métier du futur. Donc je dirais, euh, et nous on, on pousse pour qu'en France, effectivement, cette réflexion sur le travail, eh bien on la laisse un peu moins dans l'ombre. Mais ça peut aussi s'expliquer en Allemagne, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait le ministère de l'économie et de la technologie qui était à la manœuvre, mais aussi le ministère de la formation et de la recherche. Mmh. Ça fait une différence. Et donc, voilà, je dirais pour moi, euh, les, les différences majeures qui existent en Allemagne à ce stade sur l'industrie 4.0. L'entreprise Festo a une filiale qui s'appelle Festo Didactique, qui est destinée à fabriquer des équipements destinés à la formation professionnelle. Et ils ont développé un module, un mini-module de, de système cyberphysique, donc, c'est à peu près de la taille de, de ce manche debout là, que vous pouvez programmer. Vous en mettez une quinzaine en batterie et vous pouvez créer un modèle d'usine 4.0, complètement avec une commande décentralisée. Et les apprentis, les gens qui sont dans les centres de formation, viennent travailler en équipe sur ces, sur ces modules qui sont en fait une, un mini-démonstrateur d'usine. Donc ça, il y en a, ils, ont, ils en ont vendu dans tout le bas de Württemberg. Il y a différents en, sites en France où, effectivement, ils se sont équipés avec ces modules, et ce qui permet de faire le lien directement avec la formation. Il y avait une autre question. Oui, Thierry Cheny. Alors, Je tenais à vous remercier pour votre présentation si. parce qu'elle m'a réconcilié à titre personnel avec le terme 4.0, en tout cas, usine 4.0. J'avais aussi une perception de, de cette... Euh, Destination en fait, usine 4.0, une perception beaucoup plus technique, beaucoup mmh. plus presque technocratique, mmh. où effectivement, si on ne dit pas big data mmh. à, à, à tous les étages, on n'est pas dans le, dans le truc. Et, et là, vous avez présenté une version, une vision beaucoup plus humaniste mmh. et, et humaine, effectivement, de l'industrie 4.0. Ça rejoint peut-être la question précédente. Est-ce que cette vision, cette interprétation est une interprétation Germanique, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est finalement l'interprétation universelle de ce qu'est euh, l'industrie 4.0 Alors, je pense que, par nature, il n'y a pas de représentation universelle du 4.0. Je dirais que, contrairement aux autres révolutions industrielles, on est dans une révolution où c'est l'expérimentation qui prime. Donc, c'est ce que chacun va faire du 4.0 qui va donner le « là ». Et euh, on le voit bien, nous, dans des entreprises, et, et, et notamment la, la vôtre, c'est très intéressant de voir comment il y a cette volonté de s'aligner sur ce que va être le 4.0 pour Inotera. C'est quoi la, la représentation qu'on se donne C'est quoi la philosophie qu'on se donne C'est quoi les priorités Et je crois que c'est ça aussi, ce qui est intéressant dans le 4.0, c'est ce pouvoir de, de, de, de sculpter, de façonner ce que va être ce 4.0 pour vous. Euh, et il n'y a pas de... Je pense qu'il ne faut pas rechercher une, une, une définition universelle. Ce qui nous a semblé intéressant et original dans la, dans la définition allemande du 4.0, c'était produire des biens personnalisés au même coût que la production de masse et avec la même efficience. Et ça, ça nous paraît une réflexion à, à garder en tête parce qu'elle connecte aux clients et que bien souvent, quand on se lance dans la démarche 4.0, on est tellement euh, enfin, crispé parce que parce que ça demande beaucoup de compétences nouvelles, cette collecte de données et cette analyse de données, qu'on en oublie le client. Non. Donc on dit, attention, pense au client. Allez questionner vos clients sur comment, et, et vos utilisateurs finaux, sur leurs besoins, comment eux, ils voient le 4.0. Et nourrissez vous de leur vision du 4.0 aussi Lorsqu'on a fait notre travail en Allemagne, sur plusieurs années, d'interviews pour apprendre ce que les Allemands Appelé le 4.0, un certain nombre de dirigeants nous ont dit Vous savez, le 4.0, moi, je ne saurais pas le définir, de manière canonique. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on y aille, et il faut qu'on y aille vite. Et en revenant en France un soir en voiture, je me suis dit Mais ça me rappelle quelque chose. Alors, je ne sais pas si dans les années 70, vous avez suivi un peu les aventures de ces petits oiseaux un peu stupides qu'on appelait les Shaddock, mais il y avait un capitaine Shaddock qui disait Quand on ne sait pas où on va, il faut y aller, et le plus vite possible. Dans un cadre. Dans un contexte, ça vous fait rire, parce que c'est paradoxal. Dans le cadre allemand, ça ne m'a pas fait rire quand on me l'a dit. Pourquoi Parce qu'on est exactement dans ce type de, de transformation. On ne sait pas forcément où on va, donc on va expérimenter, on va avancer en marchant, mais on sait qu'il faut qu'on y aille. Il sait qu on sait qu'il faut qu'on y aille, et, il faut, et on sait qu'il faut qu'on soit de plus en plus apte à résoudre des problèmes. C'est-à-dire que si on regarde les différentes civilisations industrielles, on est passé de la civilisation de la peine, hein, du labeur, à la civilisation de la panne, comment je résous la panne, et, et demain, véritablement, enfin, on le vit déjà aujourd'hui, c'est la civilisation de la résolution de problèmes. Donc je ne sais pas forcément là où on va, mais il faut que je dé déploie de plus en plus ces facultés de résolution de problèmes. Et si vous regardez euh, les, le contenu des formations aujourd'hui taguées 4.0, notamment celle de technologue de production en bas de Württemberg, vous verrez qu'au-delà de la formation très technique, mécatronicien, informatique et autres, vous avez une formation qui met l'accent sur les compétences relationnelles. Parce que demain, le 4.0, c'est ces flèches rouges hein, qu'on vous a montrées. On va, on va beaucoup travailler sur cette capacité relationnelle. et C'est la thèse qu'on défend, où il y a, au-delà de la la compétitivité coût que vous connaissez bien, qui se gagne, je dirais, pourcentage de productivité par pourcentage de productivité sur les machines dans l'usine, au-delà de la compétitivité hors prix, le service, la marque, euh, tout ce qui va être autour du produit, il y a cette compétitivité que nous on appelle relationnelle. Alors ça peut paraître un petit peu euh, étonnant de mettre compétitivité et relation sur le même plan, mais l'entreprise va asseoir une partie de sa compétitivité sur sa capacité à gérer la qualité des relations en interne dans, ce, dans cette discussion, dans ce, cette construction de nouveaux modes d'interaction, mais aussi avec tous ces partenaires. En Allemagne, les petites boîtes estiment, moins de 500 salariés estiment, dans un sondage, qu'il leur faudra 74 nouveaux partenaires à 5-10 ans pour faire le 4.0. 74 nouveaux partenaires, centres de recherche, fournisseurs, euh, start-up, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte ce que c'est que pour une PME que de gérer 74 nouveaux partenaires Donc ça montre toute la force, tout l'enjeu qu'il va y avoir, à construire ces relations et possiblement à réinventer certains types d'interactions avec des acteurs de votre écosystème. J'ai une question à distance. Est-ce que vous pensez que l'industrie de la santé est en avance voilà, dans l'adoption de du 4.0, de l'industrie 4.0. Alors ça, c'est une question très intéressante. Vous avez vu que le conteneur BioNTech euh, montre qu'effectivement, elle est très en avance. Quand on parle de ce sujet-là avec des, des gens qui sont dans la santé, ils nous disent "Mais nous, on est un peu corsetés par les réglementations. Dès qu'on modifie un process, que ce soit d'ailleurs dans le dispositif médical ou dans le médicament, eh ben, il, faut, il faut le faire valider. C'est compliqué. Et donc, on, on a un peu tendance à fabriquer, des, avec, fabriquer les, les choses avec des équipements qui sont un petit peu anciens, parce que c'est difficile de bouger. Et quand on a cette idée de container Health Factory il y a à peu près trois ans, c'était avant le Covid, c'était début 2019, à certains acteurs, ils nous ont dit mais vous n'y pensez pas, la réglementation, jamais ils accepteront de faire une usine de médicaments dans un container. Eh bien BioNTech l'a fait. voilà Donc je pense que vous, naturellement, effectivement c'est difficile d'être en avance dans votre industrie. Après, effectivement, il y a des enjeux qui sont, qui sont là. Il y a des enjeux et, et je pense qu'il y aura un, un travail intéressant à faire. En disant, On prend la, chale, la chaîne de valeur, par exemple, de votre industrie et on regarde où ça bouge euh, en, en, en prenant en considération ce que le Covid a changé. Si on regarde ce que fait le pharmacien aujourd'hui avec les tests, avec possiblement les vaccins. On n'imaginait pas encore il y a trois ans que ce métier du pharmacien allait évoluer dans ce sens-là. Donc comment on tire les enseignements effectivement de ce que la crise de la Covid a pro permis produits, pour repenser la chaîne de valeur et se dire, nous, inotérins, à quel endroit on peut imaginer gagner une nouvelle marge de manœuvre Est-ce que c'est par rapport aux distributeurs Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire Est-ce qu'on a encore besoin de certains distributeurs Notre relation avec le pharmacien, qu'est-ce que va faire le pharmacien pour nous demain euh, Est-ce qu'il va travailler comme il travaille aujourd'hui Je pense qu'il y, y a ce point-là à réfléchir sur la chaîne de valeur, et c'est vrai que je reviens à la différence avec les Allemands, ils pensent beaucoup plus que nous, chaîne de valeur, mais c'est un exercice qui produit euh, euh, beaucoup de réflexions euh, sur comment faire évoluer le business model. Et puis, euh, l'autre point, c'est travailler, je dirais presque travailler avec les concurrents. Euh, ce qu'on remarque dans les démonstrateurs allemands, Jean-Daniel l'a mentionné, c'est que des concurrents se mettent ensemble parce qu'on sait très bien que tout seul, on ne va pas disposer du temps nécessaire ou des moyens euh, financiers suffisants. Donc comment on peut créer des collectifs, bien sûr en respectant les règles de la concurrence, parce que c'est là aussi qu'on va pouvoir... Euh, lancer euh, des réflexions 4.0 et avoir une longueur d'avance en France sur le leadership de l'industrie de la santé dont on sait quand même qu'on est très bien placé donc on a une très belle carte à jouer Je ne sais pas si vous arriverez à y répondre mais comment on fait quand on est euh, Audi ouais. avec toute la prétention qu'il y a derrière ouais. euh, à se dire je vais donner euh, DAS à auto, hein, la qualité et mmh. tout je vais donner ça à un logisticien mes portières mmh. Qui, chez Audi, tout d'un coup, a eu cette idée saugrenue d'aller coller les portières à un mec qui prend un camion et qui déplace un carton d'un point A à un point B Comment ça se passe Parce qu'il faut être drôlement souple, hein, cérébralement, pour, pour réussir à faire ça. Comment ils ont fait ça enfin, bah Souvent, euh, le risque est chassé par une plus grande peur. Et Lorsque vous avez des difficultés effectivement d'approvisionnement, Lorsque potentiellement, votre chaîne de production peut être impactée par des difficultés à obtenir des pièces parfois infimes, hein, mais qui vont empêcher la voiture de sortir en temps et en heure, et bien à ce moment-là, vous vous dites euh, « je suis plutôt prêt à prendre ce risque-là ». Bosch, c'est pareil, hein, ils ont cette chaîne de, de, de stations de travail, euh, ils ont mis des moyens dedans parce qu'ils se sont dit « il faut qu'on trouve une solution à notre, à notre problème ». Donc ils avaient un vrai risque, et euh, ça les a amenés à investir, à prendre cet autre risque qui était euh, sur le développement de ces, de ces nouveaux schémas, schémas de flux. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que des HL, ils font pas que des portières produits, ils font aussi des sièges pour Ecaro au même endroit. Donc vous avez un logisticien là, qui fait de l'industrie, mais ce n'est pas nouveau, ça. Hein. Un FM Logistique, aujourd'hui, euh, il fait de l'assemblage dans ses dépôts. Euh, je veux dire, ce, et c'est très intéressant, cette hybridation des filières qui a, qui a lieu... Euh, on, on le voit dans de nombreux secteurs. C'est pour ça que ce qui est intéressant aussi, lorsque vous voulez vous, aller réfléchir au 4.0, ce n'est pas forcément d'aller voir que des entreprises de votre secteur, un hein, dispositif médical ou, ou médicament. C'est aussi d'aller voir des entreprises qui n'ont peut-être rien à voir. On a une forge en Allemagne oui. qui a été visitée d'usine Airbus en Bavière, l'usine Airbus à Hambourg, qui a vu les AGV qui servent à transporter les, les tronçons de fuselage et qui s'est dit Mais on veut ça pour transporter nos, nos grosses pièces là, qui font plusieurs tonnes, une fois qu'elles ont été coulées, pour les emmener en zone de refroidissement. Et ils ont mis ce système-là en place. C'est et, et très très éloigné, hein. il n'y a, a, a pas de fonte dans les avions. Mais est ce, qui, enfin, ce qui nous frappe, c'est comment les métiers sont en train d'évoluer. C'est-à-dire que vous aviez un logisticien qui devient un assembleur, et si vous regardez les, le fabricant de plateaux thermoformés, euh, plasturgiste, qui devient logisticien. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant avec le 4.0, c'est comment on stretch le métier pour possiblement l'emmener à un autre endroit où on va proposer un autre service au client euh, qui correspond à, à ce qu'il attend. Le, le client ne s'en fiche d'avoir, euh, je dirais, un, un plateau thermoformé. Ce qu'il veut, c'est savoir où sont ses produits. Euh, et quand est-ce qu'ils vont être acheminés au bon endroit Donc c'est ça aussi. Et, et là, l'approche système peut créer de la valeur, parce que il a pensé système pour son offre, mais le problème qu'il rencontre aujourd'hui pour vendre sa solution, c'est que quand il va avoir une entreprise cliente en face de lui, il a l'acheteur ou l'acheteuse plateau tellement formé, qui est là pour trois ans, et dont l'objectif, l'incentive, est sur la réduction du prix d'achat du plateau. Et donc comment vous vendez une solution complète avec la rotation où vous vendez moins de plateaux, mais vous créez de la valeur, bilan carbone et autres, euh, sur un, un long terme, comment vous vendez ça face à des organisations achats qui vont être très sidotées Et vous allez avoir en face des hyper spécialistes. Et donc l'enjeu là, c'est d'aller trouver effectivement les bons interlocuteurs qui ont cette vision système. En l'occurrence, il l'a vendu parce qu'il est allé voir les dirigeants. Hein il est allé voir le PDG de la boîte de cosmétiques euh, qui a dit Je veux ça, je veux être le premier à le faire. Et puis et maintenant, ils sont tous en train de vouloir le faire. Euh, c'était la dernière question voilà. merci <rire> merci. Euh, merci beaucoup pour euh, vos, vos très, très belles questions et très heureux d'avoir partagé ce, ce moment avec vous merci, merci. Je voudrais vous, vous, vous remercier parce que c'était euh, assez passionnant et puis je crois que ça nous a ouvert des horizons beaucoup plus larges que ceux qu'on voyait dans le 4.0, comme vous disiez, euh, Thierry. Euh, où effectivement, euh, j'ai l'impression que pour nous tous, enfin ici, euh, le 4.0, c'était un truc pour les usines euh, qui consistait en fait à automatiser, à mettre des robots, euh, à faire des gains de productivité, donc de rester complètement dans l'ancien dans système euh, traditionnel. Et là, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, j'ai l'impression, quand on vous écoute, c'est presque une philosophie. Quoi. Euh, et euh, alors on est quand même parti où on part du digital de la, vous avez montré au début les quatre révolutions alors d'ailleurs on ne sait pas pourquoi ça s'appelle 4.0 on pense que c'est parce qu'il y a eu trois révolutions au cours des âges et que c'est la quatrième d'après le premier, euh, le Tout premier à fait. slide hein. oui puis le, euh, le 4.0 euh, renvoie à cette idée de versionning de logiciel donc industrie, 4.0 c'est le logiciel voilà alors c'est le logiciel mais en même temps vous dites c'est pas les big data c'est pas le logiciel mais là je pense que c c'est l'œuf et la poule, c'est le logiciel a entraîné une évolution de la société, euh, une, une personnalisation des, des, des besoins, et puis donc tout ça fait que en fait la question n'est plus le logiciel, mais comme vous dites peut-être de customiser, c'est cette nouvelle approche customisée au coup de la série. Euh, donc ça, alors je ne sais pas comment on peut l'appliquer chez nous. Hein. C'est vrai que dans le médicament, c'est quand même pas évident, <rire> mais on réfléchira dans le DM peut-être un peu plus. Euh, et puis, euh, ce que je retiens aussi, enfin, euh, je pense qu'on a retenu, c'est que ce n'est pas que le problème des usines, c'est le problème de déjà de toute l'entreprise hein, qui doit apprendre, enfin, qui doit mieux communiquer qu'elle ne, qu ne peut le faire. Et puis également, ce point très important où je pense qu'on n'est pas encore très bon, c'est cette ouverture sur l'extérieur. Vous parlez de 74 ou je ne sais plus combien de partenaires, je ne sais pas combien on en a aujourd'hui, mais manifestement, on a une certaine tendance à vivre un peu refermé sur nous-mêmes. Donc euh, s'il y a peut-être un message aussi à c'est qu'il faut absolument qu'on s'ouvre. Euh, ce qui n'est pas si simple hein, non plus, ce qui est anticulturel quelque part, ce qui n'est pas forcément facile. Y compris avec les concurrents. Euh, parce que maintenant qu'on habite Saint-Etienne, on a de, deux gros concurrents sont aussi à Saint-Etienne. Donc on pourrait se dire que ça serait quand même logique de faire comme BMW, Audi et puis euh, Mercedes. Euh, voilà. Et puis cette notion de peur aussi, parce que quelquefois vous dit, ce que vous dites finalement c'est pour avancer il faut avoir peur quoi. Donc euh, enfin je pense qu'aujourd'hui il y a suffisamment de choses qui peuvent nous faire peur euh, pour que ça nous stimule à, à avancer et à bien avancer. Voilà. Enfin, merci beaucoup. Et on va essayer de faire fructifier tout ça au profit d'Inotera et de ses collaborateurs. Merci.